Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la partie 3 du futur des races de Total War Warhammer et cette fois-ci ce sera celle du 3. Alors qu'on soit clair, au départ j'avais prévu d'en faire une longue vidéo et je m'étais dit, bon je pense que la plus longue sera celle du, du 1. J'avais sous-estimé clairement la quantité de travail pour celle des races de Total Warhammer 3 donc... Ce sera pas en trois parties, ce sera en quatre parties au total. Et il y aura une partie 1 pour les races de Total Warhammer 3 et une partie 2. Parce qu'on va pas se mentir, le chaos c'est un très gros très très gros morceau. Juste avant, quand même, je voulais revenir sur quelque chose, on me l'avait noté en commentaire et je crois que j'ai oublié d'en parler dans la vidéo sur celle des races du 2, mais effectivement. J'ai beaucoup parlé de Lokir dans celle de Total War Warhammer 2 et je m'étais mis des notes, mais j'ai oublié d'en parler, je crois. C'est tout simplement l'arrivée des euh, seigneurs euh, corsaires, donc euh, les dirigeants des, des, des Arches Noires notamment, mais pas que, hein, qui sont capables aussi euh, d'être euh, autonomes et d'être tranquilles, hein, pas forcément exclusivement euh, en Arches Noires. Mais sur les Arches Noires, bah, ce serait par défaut des seigneurs des Arches Noires. Et au final, et bah, ce serait du contenu potentiellement gratuit, hein, qui arriverait, ou payant, mais qui arriverait avec, euh, avec Lokir. Donc... Je vais euh, dans cette vidéo vous parler bien sûr du chaos, hein, l'ambiance, la musique est là. Et pour les débutants, pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'histoire, je vous invite très fortement à aller regarder les deux vidéos euh, qui sont sorties pour présenter un petit peu le chaos. Et je sais que beaucoup se sont dit ouais, « le chaos je connais, c'est pas grave ». Vraiment, allez les voir. Je parle, je parle de certaines choses aussi qui ne sont pas forcément très connues sur le chaos. Mais la, le, Bien sûr, le début est pour les, les néophytes, mais ensuite c'est beaucoup plus vaste. Du coup on va revenir là dessus c'est le problème que représente le chaos et qu'on soit clair c'est pas propre à Total War Warhammer. le chaos a toujours été très difficile à dépeindre hein. euh, si vous avez regardé ma vidéo du coup bah, maintenant vous le savez euh, le chaos est très compliqué à dépeindre pour un game designer pour des développeurs parce que ça représente beaucoup de choses si vous y connaissez un petit peu dans le développement bah, ça représente des squelettes d'animation différents ça représente beaucoup beaucoup de temps et donc beaucoup d'argent donc au final il n'y a pas vraiment un seul jeu Warhammer que je connais où le chaos est parfaitement dépeint et de toute façon ce sera jamais, ce sera impossible, mais en tout cas où on n'est pas proche de ce que vraiment représente le chaos. C'est à dire des démons de plein de de toutes sortes de démons différents, des différentes factions, des différentes unités que ce soit humaines, euh, bestiales ou euh, démones. Donc, au final, on est souvent loin euh, de ce que l'on connaît. Et même des jeux de Warhammer 40 000, hein, c'est pas que Warhammer Fantasy. Hein, Warhammer 40 000, par exemple, de war bah de war on n'avait même pas, euh, on n'avait même pas toutes les unités euh, des, des Space Marine du Chaos. Et on n'avait même pas bah euh, les démons, il n'y en avait pas grand-chose en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui a toujours été le fléau des jeux euh, Warhammer. C'est souvent que la représentation du chaos, qui est quand même l'ennemi à abattre généralement, eh ben, elle est pas terrible, on va pas se mentir, elle est pas terrible. Et du coup, Total War Warhammer n'y fait pas exception. Mark of Chaos, pour le coup, hein, je trouve que c'est peut-être le jeu qui avait la meilleure représentation. Mais le problème, et dans tous les cas, ils avaient fait l'impasse sur deux dieux du chaos, <rire> et il y avait aussi ces problèmes. Mais du coup... Total War Warhammer est tombé la tête la première dans, dans le souci de, de ce que représente le chaos et vous allez comprendre pourquoi, c'est que le chaos est arrivé en tant que première fois en tant que, que contenu DLC, hein, donc un contenu payant que l'on achète pour en bonus de précommande sur Total War Warhammer 1, donc elle ne faisait pas partie du, du roster de base, hein, de toutes les races de base, il fallait acheter un complément en précommandant Total War War 1. Ce qui fait que, bah, déjà, à l'époque, ça avait pas mal gueulé parce que, bah, c'était quand même une armée, enfin, le chaos, c'est quand même l'armée principale. Donc, enfin, c'est censé être une des armées principales et censé être le grand adversaire. Donc, la sortie en de... en contenu de précommande, bah, ça, sans... ça sous-entendait Déjà de 1, de la feignantise, enfin, pas forcément de la feignantise en premier lieu, mais déjà un foutage de gueule assez honté. Et deuxième problème, c'était aussi que, bah, s'il sortait en bonus de précommande, c'est que ça sentait un travail moyen, et donc potentiellement un peu de feignantise. Et malheureusement, Et eh ben, bah, le DLC, en termes de contenu, il était assez pauvre, hein, même pour l'époque. Hein. Bien sûr, une totale absence des dieux, pas de démons, pas de représentation des, des, des dieux, etc. Que dalle, hein pas de, pas de troupe. Ce qui m'avait même choqué, par exemple, c'est que moi, je, bah, je connaissais du coup Kolek et, et Archaon, mais euh, étant de la vieille école à ce niveau-là, je ne connaissais pas Sigvald, par exemple. Euh, et du coup, bah, j'ai commencé avec Sigvald en mode Ah, tiens, c'est intéressant, ils ont. Euh... En plus, je m'étais dit, quand j'ai vu Sigvald, j'ai fait. Ok c'est un mec de Slanesh d'accord Ah bah pour le coup je suis étonné parce que Slanesh dans les jeux vidéo généralement On l'esquive parce que bon <rire> C'est des thématiques qui sont compliquées à vendre dans pas mal de marchés hein, Que ce soit les Etats-Unis ou, ou la Russie ou autre Donc euh, ça peut être compliqué Et au final, eh bien Quelle ne fut pas ma surprise Quand ma première bataille avec Sigval je démarre Je vois Sigval en armure blanche dorée et tout Je me dis ah un mec de Slanesh cool Et toute son armée en gris dégueulasse Là j'étais en mode mais ils vont pas ensemble. Et ben bah, instantanément, j'ai j'ai supprimé ma <rire> ma campagne. Je me suis dit bah quitte à jouer des mecs, euh, des gars du chaos normaux, autant jouer Arcaon, quoi. Hein, ça sert à rien de, de, de jouer Sigval pour ça. Et au final, le chaos donc, bah déjà en termes de mécanique était assez pauvre. Les unités, bon, il y en avait, certes, mais c'est beaucoup, beaucoup de, de, de, de Roskin aussi. Hein. Les trolls bah, deviennent des trolls du chaos, donc avec des mutations. Enfin, c'était pas forcément hein, énorme. Et au final, on a euh, à côté de ça, du coup, Norska qui est arrivé en bonus de précommande pour Total War Warhammer 2, mais qui reste un contenu du 1, et Norska, en, en pré-achat pour le 2, bah c'était aussi... Euh... Alors, moi, personnellement, à l'époque, j'avais trouvé ça incroyable, Norsca Mais il faut être honnête, avec le recul, c'est scandaleux. En vrai, c'est scandaleux. Et j'en ai déjà parlé un peu sur la vidéo de Total Warhammer 2 et même celle du 1, la, la différence de qualité entre les DLC du 1 et les DLC du 2, c'est le jour et la nuit. Et c'est là où on se rend compte aussi avec les, les DLC du 2 que Norsca, c'est une honte en fait. C'est vraiment une honte. Quand, quand les maraudeurs de Norsca euh, disent maraudeurs du chaos, machin, ils ont les mêmes voice lines, ils ont le même, la même apparence que euh, le, les, tous ceux du chaos, t'es en mode, c'est pas possible. Et euh, par exemple le champion maraudeur qui est censé être l'unité d'élite, celle qui a le plus de soins, bah c'est un mélange entre un maraudeur avec les tatouages bleus qui étaient nouveaux et les capes des gars du chaos T'es en mode mais enfin mais oui je vois là vous avez fait un ça en kit quoi genre c'est c'est vraiment vraiment vraiment triste. Donc, euh, même modèle, même son et tout, c'est terrible. Et c'est là où le 3 était très attendu parce qu'enfin on allait pouvoir mettre en avant le chaos avec la représentation des différents dieux. Alors il y a cet effet d'annonce qui est de faire de sortir 4 factions, une par dieu, etc. Personnellement, j'ai jamais vécu ça comme quatre factions. Et d'ailleurs, ce qui me va dans mon sens c'est que bah au final as... je veux dire chaque faction qu'on a eu avait euh, dans, pour le 2 en tout cas 4 seigneurs euh, pour... ça va pas être le cas pour les, les, les démons du chaos donc il y aura un seul seigneur légendaire dans le roster de base par faction du chaos donc Khorne aura un seigneur légendaire, Zinch aura un seul seigneur légendaire, etc., etc. Donc enfin par contre ce qui est bien c'est que le 3 va pouvoir renforcer un petit peu le chaos. Malheureusement le reward guerrier du chaos n'arrivera pas tout de suite, celui de Norsca non plus. Ils ont été officialisés mais ils n'arrivent pas tout de suite, ils n'arrivent pas à la sortie ce qui est un peu dommage parce que c'est quand même ben, le chaos qui est mis à l'honneur. Mais on a tout simplement donc deux nouvelles zones qui vont apparaître et je vous, ra je vous rappelle d'ailleurs que le chaos c'est à la fois le pôle Nord mais aussi le pôle Sud, malheureusement le pôle Sud est un peu moins représenté donc est-ce que le pôle Sud sera représenté dans Total Warhammer 3, ça je n'en sais rien j'espère quand même un petit bout, il n'y a pas besoin d'énormes choses hein. notamment le, j'allais dire le l'isme au niveau de, de Kouresh pourrait être assez intéressant et au final eh bien on voit du coup, les différents peuples aussi qui sont tombés sous l'emprise du chaos vous connaissez la plupart les Norths, hein, les Icelings, les Vargs les Skylings, vous avez les factions à la con là, qui viennent nous emmerder on a les mungs par exemple alors je sais pas si je le prononce bien qui euh, viennent embêter euh, les elfes noirs hein, euh, on a aussi les, les Touka, comme vous le voyez mais de l'autre côté du côté de katei on a aussi bah, pas mal de, de monde hein, les manchus les Weitu, euh, les avags euh, les dolgan etc etc donc ces factions là on risque de les voir aussi débarquer en non jouable mais on risque de les voir débarquer euh, dans le 3 et qui risque d'embêter de, de, un petit peu tout le monde à côté de ça ce qui est intéressant, c'est que normalement on devrait avoir une nouvelle zone, que ce soit dans la map du 3, même si elle risque d'être un peu amputée, et surtout dans la, dans la carte Empire Mortel qui, je le rappelle, fusionne la carte du 1, du 2 et du 3, nous devrions avoir une toute nouvelle zone, parce que la plupart des gens pensent à l'est, mais au final on a même vu déjà des, des apparences, euh, des, des, des désolations nordiques. Et je rappelle que dans Total Warhammer 2, en Empire Mortel, les désolations nordiques ont été sensiblement refaites, notamment en mettant de la neige sur la partie côtière, il y a de grandes chances qu'au final le côté plutôt chaotique soit mis plus haut. Donc ça c'est à peu près ce qu'on devrait avoir normalement dans Total War War 3 avec bah, du coup deux nouvelles tribus Norse qui débarquent, et à côté de ça des factions euh, typiques, probablement démoniaques et autres, et ça devrait probablement être euh, la grande, je dirais, superficie pour les zones de départ des euh, démons. Et ça, c'est assez intéressant. Et comme n'importe quel endroit dans un Total War, bah, on peut pas mettre que du Nord, et du chaos. Évidemment, il y aura d'autres factions. Certaines seront loristiquement, on va dire scénaristiquement, historiquement, cohérentes. Au niveau de leur présence, d'autres peut-être seront rajoutés pour essayer d'expliquer de, ce qui serait pas forcément incohérent. Par exemple, sur le papier, il n'y a pas vraiment de bretonniens dans les deux actions du chaos, mais on pourrait tout à fait imaginer une croisade avec, euh, je sais pas, la croisade de Gilbert de, de Gascogne, non, complètement aléatoire, et le mec il débarque, il fait salut, c'est chez nous, force de Lady, et, et il soit là. Donc ce serait pas du tout déconnant. Mais pour le coup, il y a des vraies factions qui sont présentes dans les deux actions du chaos qui ne sont pas liées au chaos, euh, notamment les nains avec Kazag Doom, euh, Karaz c'est pas c'est Karazdoum, Kaz, Karaz, kazak doom je crois que c'est Kazakdoum, ouais, c'est Kazakdoum, c'est Kazak-Doom, donc euh, le plus haut, le plus haut bastion euh, des nains qui résiste encore et toujours face, euh, face au chaos. On a aussi pas mal de présence elfes noires, notamment sur l'ouest des désolations, avec euh, certains qui sont un petit peu les, je dirais, les. les... Les messagers, les éclaireurs de, de, de, de l'armée elfe noire de Malekis, mais on a aussi notamment des cultistes de Slanesh elfe noire qui sont présents dans les sur du chaos. J'ai parlé de Malus Darkblade qui a fait des petits coucous dans le coin aussi. Il euh, y a également des corsaires elfe noirs qui viennent chercher pour récupérer du monde. C'est un peu pour ça d'ailleurs que Rakar c'est dans le nord dans Total War Warhammer 2, même si peut-être qu'il bougera dans Total Warhammer 3. Et notamment à l'est, on a de la présence de peau verte et des affrontements entre serviteurs du chaos et peau verte. Alors. Pas tous les pots vertes, on a des bien sûr des orcs normaux, des gobelins normaux, mais je pense surtout aux hobgoblins, mais j'y reviendrai dans la partie 2 des races de Total Warhammer 3, il y a notamment le grand canard hobgoblin qui se fout souvent sur la gueule avec les maraudeurs du chaos. Donc on devrait avoir vraiment une toute nouvelle zone qui leur sera consacrée. Et d'ailleurs, pourquoi pas, imaginer par exemple que les 100 premiers tours d'Archaon et des guerriers du chaos et des démons en fait, se passent dans les désolations où il y a des affrontements entre les différents dieux, et ensuite vous descendez dans le sud, ça pourrait être la, la nouveauté je dirais. Maintenant, il y a un point qu'il faut évoquer et c'est ce qui a été très difficile à préparer sur cette vidéo et c'est ce qui fait que ça va prendre beaucoup de temps. C'est euh, un autre souci du chaos et le fait que justement eh bien tout soit sorti un petit peu à la va-vite, enfin à la va-vite, vous comprenez ce que je veux dire, mais au départ un petit précommande avec quelques trucs dans le 1, ensuite bonus de précommande du 2 avec Norska qui était une faction qui est jamais sortie en figurine, mais qui a toujours été très présente dans le lore, donc ils avaient commencé à sortir ça en récupérant du jeu de rôle et autres. et maintenant l'arrivée des démons, bah ça fait qu'il y, y a des personnages qui sont extrêmement durs à classer en fait. Euh, et par exemple... Je vous ai mis Sigvald parce que Sigvald c'est probablement le meilleur exemple de, de difficulté de classement puisque bah, il est classé à l'heure actuelle en guerrier du chaos Si vous voulez jouer Sigvald il faut jouer la faction guerrier du chaos Il est spécialisé dans les unités de maraudeurs Parce que bah, étant donné que dans son histoire il est Norse On lui a mis une spécialisation dans les maraudeurs qui sont censés être les Norse Sauf en fait bah, Norseka est arrivé Donc il est spécialisé dans des unités Norse en étant guerrier du chaos et le truc c'est que c'est aussi le champion d'un des dieux du chaos, à savoir Slanesh. D'où le côté euh, je me balade les cuisses à l'air, euh, je suis blond euh, en mettant du lorelian, joli bouclier miroir pour pouvoir me regarder, etc. En fait le souci c'est bah du coup il peut être dans les trois factions en fait. Vous pouvez tout à fait le mettre en Norse, le déplacer en Norse vu qu'en Norse il risque d'y avoir un problème de nombre de seigneurs, donc potentiellement tu déplaces Sigvald en Norse, dans, dans les factions Norska. Potentiellement tu, tu le laisses dans les guerriers du chaos Puisque ça reste un champion euh, du chaos Et sinon bah, tu le mets dans le roster de Slanesh, Vu que c'est censé être un peu l'élu des dieux quoi Donc, Enfin l'élu du dieu plutôt Donc très très dur Et il y a potentiellement des chances qu'il soit replacé Qu'il soit remis justement en Orska ou qu'il soit remis à Slanesh. Personnellement je n'y crois pas Déjà pourquoi Parce que bah, Creative Assembly a pas mal casser des règles, enfin des patterns qu'on avait cru être euh, une, une directive explicite de, de, de Creative Assembly, au final non, ils ont sorti des choses, la plupart des gens disaient oui mais non ça c'est pas dans la V8 et tout donc ça sortira pas, il y a je sais pas combien de contre-exemples, de seigneurs, de factions, la Côte Vampire qui est sortie un peu de nulle part, des règles Forge World, des règles Battle, Battlefleet, vraiment l'univers euh, étendu de, de Warhammer, parfois comme Rakars par exemple chez les Elfes Noirs, on, on retourne sur du, du V5, de la V5. Donc la plupart des... enfin, Ils ont pas mal détruit les règles, ils ont même créé des personnages des seigneurs légendaires Notamment à intégrer, enfin créer Silostra de toutes pièces Donc on a plein de, de règles où on se disait bah ils feront pas ça parce qu'il y a ça ça ça ça ça et boum ils cassent le truc Mais pour le coup sur Total War Warhammer 1 et Total War Warhammer 2 il y a bien quelque chose qu'ils n'ont jamais fait C'est reclasser euh, un seigneur dans une faction différente Donc peut-être que justement Sigval serait le premier je pense quand même que ça gueulerait pas mal, parce que bah, tu toucherais au personnage et il y aurait forcément de la grogne. Donc à mon sens, j'y crois pas, je pense qu'ils vont le laisser dans les guerriers du chaos. Maintenant, euh, j'y reviendrai en fin de vidéo, mais il faudra probablement rework le personnage pour qu'il représente un peu plus, parce que là, bah, ça, fait, ça donne l'impression que en fait, c'est le guerrier du chaos Norse. Donc, probablement plus le lier à Slanesh, euh, et notamment avec l'arrivée du roster de Slanesh. À côté, de ça, à côté de ça, il va falloir qu'on parle, et c'est pour ça que je vais commencer la vidéo en principalement tournant sur Norska. Norska, c'est un énorme souci aussi, c'est que son roster, comme je l'ai dit avant, hein, son, sa liste d'armées semble être un calque de celui des guerriers du chaos, avec des bestioles en plus, hein, des mammouths et des loups. Sachant qu'en plus, les loups, bah, c'est des roskins, des peaux vertes et tout, donc t tu sens qu'il y a un mauvais... Euh... Tu sens que c'est pas forcément finalisé, donc ça va demander beaucoup de travail. Sachant que comment donner à Norska une vraie identité A l'heure actuelle, Norska, ça donne l'impression d'être euh, bah, les les guerriers du chaos euh, wish en fait enfin, le... On n'a pas pu mettre tout le monde dans les guerriers du chaos donc on sort Norska Mais vous avez des loups-garous et des mammouths, c'est cool non Et du coup, on est en mode, bah non Et il faut connaître un petit peu aussi comment fonctionnent les développeurs les dév un développeur, que ce soit sur un MMORPG, un jeu de stratégie en temps réel ou autre, quand il crée des factions comme ça, il veut leur donner une identité. Une identité de faction. Parce que justement, le problème à l'heure actuelle, c'est que Gaï du Chaos et Norska, bon, il n'y a pas énormément de différence. Et on sait déjà qu'il y aura un rework Gaï du Chaos qui arrivera avant Norska. Il y a de grandes chances qu'il arrive avant Norska. À ce moment-là, je pense que la, la barrière entre les deux factions sera encore plus limitée. Quoi. Enfin, sera encore... Elle s'effondrera petit à petit. Donc, ça va être vraiment difficile pour Creative Assembly de, de vraiment montrer. Bah non, Norska c'est pas juste le, euh, le réservoir des troupes du chaos qu'on n'a pas pu mettre. Donc il faut penser quelque chose. Soit Creative Assembly s'en fout et fait en sorte que ce soit euh, le complément chaos, soit vraiment. Développer l'identité de la faction, ça peut passer par être un peu le réservoir à peuple sauvage euh, de toutes les créatures de Norsca, à rajouter encore une fois des choses du RPG, du jeu de rôle, de l'univers étendu ou autre, ou tout simplement en faire une véritable faction humaine Norse. Parce que, en plus, à l'heure actuelle, on a deux seigneurs légendaires, c'est Trog et Wulfric, et Wulfric est le seul véritable Norse. Et oui, on se dirait Trog, avec les trolls norse ça passe, Trog n'est pas de Norsca. Moi-même, j'ai été surpris. Je rappel... Pour moi, il était euh, à limitrophe, on va dire. Il était au sud de la Norska. Et en fait, même pas. Il est du pays des trolls, donc il est plus Kislevite que Norse, euh, Trog. Et. Bah, t'es en mode. Et... Il est sud de Kislevite. Enfin, du sud de Kislev. c'est pour ça qu'il a un bâtiment spécifique s'il prend Erengrad. Donc, on est en mode. Bah, en fait, il a que Wolfric en seigneur un légendaire euh, véritablement Norse 1 sur 2. Ça fait pas beaucoup quand même. Et c'est un problème. Donc. Personnellement, je tiens avec cette vidéo à rappeler quelque chose parce que Game Workshop, je rappelle hein, les créateurs de, de, de Warhammer euh, en jeu de figurines, avec le temps ont pas mal simplifié euh, la position des Norse. Pendant très longtemps, Norsca, c'était pas unidimensionnel. Norsca, c'était une... Euh, Plein de tribus différentes, certaines qui sont complètement affiliées aux dieux du chaos, certaines qu'on n'ont rien à foutre et qui se battent contre, contre tout le monde. D'ailleurs c'est le cas de Wolfric, hein. sur le papier Wolfric il est censé être, un... enfin Wolfric, il est censé avoir rigolé au nez à la barbe des dieux hein, sur le papier. Donc c'est pas vraiment le meilleur des guerriers, du, enfin c'est pas le mec le plus affilié aux guerriers du chaos. Et à côté de ça, on a aussi des Norse qui font du commerce. En fait le... sur le papier les Norse c'est la représentation qu'on a des Vikings. Euh, d'ailleurs, les casques à cornes dégueulasses, hein, c'est pas pour rien qu'il y en a plein chez les Nors euh, qui n'existaient pas d'ailleurs chez Vikings. Et au final, alors ça c'est beaucoup plus représentatif d'un vrai Viking. Et au final, les Norse on avait tout en fait, comme pour les Vikings, c'est-à-dire que pour les sociétés médiévales, bah, les Vikings apparaissaient comme les démons, les monstres venus du nord qui ravagent tout et pillent tout et détruisent tout. Mais ils étaient aussi très utilisés en tant que mercenaires et ont été utilisés en tant qu'alliés dans certaines guerres. Donc au final principalement sur la V4, V5 et aussi avant, et notamment dans le jeu de rôle aussi, les Norse avaient ce double usage, à la fois esclaves de, des volontés des dieux des ténèbres, mais aussi cette volonté, cette, ces mercenaires, ces mecs, qui littéralement vont même parfois affronter les serviteurs des dieux du chaos. Donc, on a vraiment cet aspect-là. Et par exemple, si vous voulez un exemple de Norse, Présent dans le jeu qui n'est pas chaotique, c'est Aranessa. Aranessa de la côte vampire, hein, qui est de Sartosa. Et eh bien, Sartosa, c'est énormément de communautés de Norse qui ont fui la Norska et qui sont, au contraire, qui ont une haine envers les Norse chaotiques. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est pas la seule, hein. il y en a d'autres encore à Sartosa, notamment la compagnie Ours, dont j'ai oublié le nom, j'en parlerai dans la, dans la deuxième partie. Euh, et à côté de ça, les Norse croient aux, aux divinités du chaos, comme le chien, vous savez, le, le, les différents euh, dieux qu'on a en jeu, le, le chien, le serpent, etc. Sauf qu'il n'y a pas que ces divinités-là. Ils ont plein de divinités, les Norse. Et au final, ils partagent certaines divinités avec l'Empire, notamment Ulric, Notamment Ulric, qui est le dieu de Midenheim, du Middenland, etc. dont j'ai déjà parlé dans la partie 1. On a également, en croyance Thal. Manan, Tal donc le dieu des bêtes, hein, c'est les sorciers d'ambre de l'Empire Manan, c'est le dieu des mers et enfin Ria qui est la femme de Tal donc en gros aussi la nature et dans le côté fertile donc c'est pas forcément directement associé au chaos, en fait c'est même pas du tout du chaos donc les Norse sont pas forcément toujours chaotiques dans leur volonté de faire et bah, on connaît aussi dans le lore et ça a jamais été redcon, hein, ça a jamais été enlevé il commerce également avec Marienburg et la Thillée, les Stalys, etc. Et encore une fois, ils sont très présents en Thillée en tant que mercenaires. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît. Et comme je vous l'ai montré juste avant, cette image est une image officielle où on voit justement des impériaux avec des Norse qui cohabitent. Et cette cohabitation entre les Norse et, euh, euh, et les impériaux, ça donne une ville qui est jouable, dans... enfin qui n'est pas jouable, mais qu peut... que l'on peut voir dans Total War Warhammer 2, Skegi. Skegi qui est tout simplement une ville qui a été fondée par des Norse et qui aujourd'hui accueille des impériaux, accueille des bretoniens, accueille des thyléens, etc., etc. Donc à peu près toutes les factions humaines du Vieux Monde. Et d'ailleurs aussi, on sait que les Norse bah, commerce à peu près avec toutes les factions humaines, donc il y a aussi eu des échanges avec Katei, Nippon, Inja, etc. Et donc une autre faction Norse qui pourrait arriver en jeu, ce serait tout simplement Skegi en fait, en tant que, que faction jouable. Avec la ville qui a été nommée par le grand, euh, le grand aventurier Norse, Lost Eriksson. Lost Eriksson a nommé cette ville, quand il a découvert la lustrie, il a nommé cette ville en hommage à sa fille, Skegi. Et justement, pourquoi ne pas utiliser cette même fille, Skegi, afin d'offrir un seigneur Norse femme qui serait non chaotique et qui pourrait amener dans son sillage... Énormément de nouvelles unités pour les Norths, notamment les femmes, notamment des femmes, puisque c'est dans l'histoire de Warhammer, c'est déjà dit. Les porteuses de boucliers, hein, les femmes à bouclier, les combattantes à bouclier, c'est... Euh c'est quelque chose qui est très présent dans Warhammer depuis très longtemps. Et la série Vikings a montré aussi euh, bah, ce, ce, voilà, ces femmes à porteuses à bouclier, etc. Donc euh, l'Agartha et tout, c'est quelque chose qui serait vraiment très vendeur, je pense, en plus pour Creative Assembly. Et notamment aussi dans l'histoire, dans, dans le lore, on, ça nous parle aussi des Valkyries, en gros, qui seraient des porteuses de boucliers un peu plus-plus, et qui sont des, des, des, en gros des berserker femmes un peu, et, mais plus nobles et autres. Et sachant qu'il ne faut pas oublier quelque chose, beaucoup de gens attendent les Amazones. Les Amazones, ce sont des Norse qui se sont exilés, qui se sont rapprochés des hommes lézards. Pourquoi, par exemple, ne pas faire en sorte que les Amazones soient jouables avec Skegi, par exemple, en tant que seigneur légendaire Alors, que qu'on soit clair, Skegi, elle n'a jamais été développée dans l'histoire. On sait juste que c'est la fille de Lost Ericsson, et elle est née, c'est la première à être née en lustrie. C'est tout. Il n'y a pas plus. Mais justement dans cette volonté aussi de ramener plus de personnages féminins parce que parfois Warhammer n'a pas assez de seigneurs légendaires féminins serait l'occasion de ramener un seigneur légendaire féminin qui pour le, pour le coup serait créé un peu de toute pièce mais qui existe dans l'histoire et à côté de ça même si bon il n'y a pas eu de développement sur ce dit et à côté de ça par contre des unités qui sont vraiment euh, définies et décrites dans, euh, dans, dans les scénarios donc ça pourrait être vraiment intéressant et Amazon moi personnellement malheureusement euh, ça je spoil la partie 2 mais j'y crois pas du tout en faction propre donc pourquoi pas les, int les intégrer vraiment aux Norse parce que ça fait partie justement du background des Norse. À côté de ça on a une faction Norse qui est déjà jouable en jeu et qui n'est pas Norse. Hein, comme je l'ai dit hein, les Mungs etc c'est pas des Norse, les Norse c'est ceux qui habitent norska donc tous les maraudeurs, c'est pour ça aussi maraudeur du chaos n'est pas égal à maraudeur Norse. Parce que les maraudeurs Norse, bah c'est des mecs qui viennent de Norska. Les maraudeurs du chaos. il y a des maraudeurs effectivement de Norska, mais il y a aussi des maraudeurs qui viennent de Nagaros, hein, l'Amérique du Nord, qui viennent des steppes de l'Est, etc. Donc maraudeurs, euh, c'est très vaste, maraudeurs du chaos. Et pour le coup, en autre faction Norse, qui est en présent en jeu, c'est Albion. Et Albion, qui est aussi également très très demandé par les joueurs. Albion, vous savez, c'est cette île qui fait écho à l'Angleterre, etc., et qui est euh, au large de Norska et de la Bretonie, et eh bien, comme elle est très demandée par les fans, mais que c'est pareil, je pense pas qu'elle sorte directement en faction à part, eh bien elle pourrait justement encore une fois contrebalancer les factions norse du chaos avec des unités qui ne seraient pas chaotiques et qui seraient liées justement à albion avec notamment les oracles les soldats pictes, on va dire celtes hein, c'est pas vraiment ça mais c'est pour vous donner une, une, idée de, de de, de, de, une idée du type de une idée du type d'unité de régiment qu'on pourrait avoir notamment des géants aussi des géants propres à albion des espèces de géants cyclopes et enfin un seigneur légendaire qui est tout trouvé que soit dural durac que vous avez en image ici qui est le grand oracle d'Albion, soit euh, sa, son épouse, qui, que vous connaissez probablement par d'autres univers et par le, la mythologie celte, Morrigan. Morrigan qui est notamment aussi celle qui a aidé les hommes lézards à bâtir à Albion la cité de, de Konkata, là où Nakai commence dans, dans Total War Warhammer 2. Donc, c'est quelque chose qui pourrait aussi être fait, euh, j'y crois un peu plus, enfin, honnêtement je crois plus à Albion intégré dans les Norse que euh, Albion en faction à part. Mais bon, c'est jamais, hein, dans 7 ans, pourquoi pas, Albion, il n'y a plus rien euh, à sortir en DLC, pourquoi pas Albion à ce moment-là, effectivement. Autre point pour les Norse, comme j'en parlais aussi, le réservoir à monstres est de... Développer un peu plus le background des Nors, eh bien, on a les Fimir. Les Fimir que vous avez déjà en jeu, euh, vous avez deux unités de Fimir, les Fimir normaux et les Fimir avec euh, armes lourdes. Les Fimir, ce sont des créatures qui ne sont pas exclusives à Norska, mais enfin euh, en jeu oui, mais dans l'histoire de Warhammer, il y en a ailleurs. Hein. Vous en avez par exemple en Albion, vous en avez également euh, dans l'Ouest vers les marais de Marienburg. Enfin, dès et même euh, supposé aussi en, en Agaros, vu qu'il y a pas mal de cavernes et autres. Donc, c'est des créatures amphibies qui vivent dans les cavernes sombres etc loin de la lumière et qui se... ont des sorts un peu spécifiques au niveau des brumes. Donc l'éphimère pourrait être développée parce que on connaît un petit peu le système. Et d'ailleurs vous allez me dire, bah non l'éphimère ça sortira jamais. C'est pas pour rien que j'ai préparé, j'ai utilisé cette figurine, mais j'y reviendrai après. Et par exemple, une autre, un autre type d'unité qu'on ne croyait pas du tout et qui venait du jeu de rôle, et là pour le coup l'éphimère sont limite plus développées que dans les jeux de rôle, c'est euh, les hôtes qui sont sortis avec le, le, le, le rework Elfe Sylvain. Les autres, ça, on s'y attendait pas du tout. Et... Deux choses d'ailleurs, les autres. Donc au final, les Fimir sont en jeu, mais on pourrait davantage développer les Fimir, puisqu'on connaît le système organisa organisationnel et sociétal des Fimir. C'est-à-dire qu'il y a quatre castes. On a les Fim, qui sont les guerriers. Hein, C'est là que la race s'appelle Fimir. Les guerriers euh, Fim. Et au final, ils sont en jeu. On les voit en jeu. Après, ils pourraient davantage développer les films par exemple, pourquoi pas des FIMIR à bouclier ou d'autres choses. On a les Diraches qui sont les sorciers. Et donc, vous les avez aussi en jeu, ce sont les démonistes euh, FIMIR. Donc, en gros, ça, c'est la caste des Diraches, les sorciers. Mais il y a deux castes absentes chez les FIMIR. Ce sont les matriarches Mearg, Les méargues, en fait, c'est les seules FIMIR femmes qui dirigent les différents clans FIMIR. Et les matriarches ont d'énormes pouvoirs et sont en gros des Fimir femmes. Donc là-dessus, ça pourrait être l'occasion d'en faire des seigneurs. Et comme un peu Silostra pour la côte vampire, il pourrait créer. Alors il y a des matriarches connues, mais elles ne sont pas très intéressantes. Donc ça serait aussi l'occasion potentiellement pour Creative Assembly de développer et de créer une matriarche femelle assez intéressante qui pourrait envoyer un peu partout, au pire, même pourquoi pas en Agaros ou, dans les désolations de l'Est, etc., par rapport aux trois. Sachant qu'on a aussi les esclaves, qui sont de la caste des Charles. Ce sont, en fait, euh, donc je sais pas comment on se prononce, Charles, Charles. C'est avec un S, hein, C'est pas Charles, comme le prénom français. Euh, et au final, ça, ce sont les esclaves fimirs. Donc généralement, c'est les jeunes, en fait. Les jeunes fimirs, euh, ceux qui ne sont pas euh, nobles, en fait. C'est bien des fimirs, hein, C'est pas des esclaves d'autres races, c'est bien des fimirs. Enfin, mais ils ne font pas partie de la case des films et autres donc eux on pourrait les voir en plus grand nombre et qui pourraient former les régiments de base euh, qui pourraient être une, euh, une alternative potentielle aux maraudeurs de euh, simples Norse à côté de ça donc comme j'ai dit présent en Albion et autres et ce qui est intéressant c'est que cette figurine c'est une figurine de Forge World qui est sortie vers 2018 donc on a des figurines Fimir qui ont été sorties par game workshop et ça c'est intéressant parce que ça sous-entend que du coup il y a un développement qui est plus grand et si vous ne le savez pas Total Wa enfin, Warhammer a une suite Warhammer fantasy a une suite puisque à la fin End Time a détruit l'univers de Warhammer transition ça a été Age of Sigmar la suite Age of Sigmar et eh bien dans Age of Sigmar les Fimir sont officiellement membres D'Age euh, of Sigmar. Ils n'ont pas encore de figurines, mais il a été, ils ont été définis comme une des races d'Age of Sigmar. Et d'ailleurs, un des grands changements, c'est que c'était une race affiliée au chaos, pour le coup, les Fimir, et qui, euh, dans Age of Sigmar, change et devient des... une race de la destruction. Donc, ils rejoignent un bah, peu les orques, les ogres, etc. Donc, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que les figurines Forge World ont été retirées. Et comme il y a cette intégration du lore dans Age of Sigmar, il y a beaucoup beaucoup de rumeurs qui tournent depuis cet été, hein, c'est des, des, des rumeurs assez récentes, que potentiellement les Fimir auraient leur propre figurine Age of Sigmar qui serait en préparation et qui sortirait dans peu de temps. A voir si c'est vrai, mais si jamais ça s'avère encore plus, si ça s'avère euh, véritable, bah, ça donnerait aussi de, des arguments pour sortir ces Fimir. Parce qu'il ne faut pas oublier, et c'est pas pour rien que je vais aussi montrer quelques figurines dans cette vidéo, c'est que, il ne faut pas, il faut pas euh, enlever à l'esprit que c'est plein de choses. Creative Assembly doit vendre sa enfin, doivent vendre les factions, etc., pour que les gens achètent leurs DLC. Mais d'un autre côté, on a Game Workshop derrière qui a envie de vendre ses figurines. Et Total War Warhammer est une vitrine exceptionnelle pour pouvoir vendre des figurines. donc Et d'ailleurs aussi, les Fimir sont très présents dans des, dans des modes, justement, avec les Meharg, etc. Donc, et on sait officiellement... Euh, Total War Warhammer 3, dans les différentes annonces, on a eu des remerciements de Creative Assembly à l'égard de différents modeurs où ils ont réutilisé un peu de leur boulot, etc. Donc, ce serait pas du tout déconnant de voir les Fimir. Il y a beaucoup d'arguments, même si j'y crois pas forcément des masses, il y a quand même plein de, de choses mises bout à bout qui pourraient donner l'impression qu'on va aller développer les Fimir. Maintenant, je vais aller dans le cœur du problème, puisque la page Norska se ferme, on va dire, à demi-mot. Puisque comme dit plus tôt, on va attaquer les inclassables, c'est-à-dire des personnages qui pourraient soit être inclus dans le roster euh, guerrier du chaos, soit chez les Norse, soit tout simplement chez les démons. Et là, par exemple, je vous ai montré quoi Je vous ai montré 4 champions. Hein, donc on a euh, Agros, euh, Agros champion de corne euh, Feitor, l'impur euh, champion de Nurgle, Stirkar, euh, champion euh, des. Euh, champion de Slanesh, et enfin Melek le changeur, champion de Zinj. Dans ces quatre là il y en a un seul qui n'est pas Norse, c'est Fator, qui vient de l'Empire. D'ailleurs, euh, petit point, si vous aimez le Nordland, hein, la zone la plus euh, nordique euh, de l'Empire, eh bien sachez qu'il y a énormément de Norse non chaotiques qui ont rejoint cette population pour fuir justement les Norse chaotiques, et Fator fait partie de cette population. Euh, et alors Pour le coup, ce n'est pas un Norse qui a fui, hein, Fator, c'est vraiment un Nordlander, mais euh, bah c'est un impérial qui finalement a trahi l'Empire et qui a rejoint les guerriers du Chaos. Au final, ce qui est très très important, c'est que petit à petit, justement, eh bien, tous les champions du Chaos dans l'histoire de Warhammer, globalement, la plupart vont devenir d'origine Norse. Et par exemple, moi j'ai ce bouquin là, vous voyez, ça c'est la V5. V5 de Warhammer Battle, très très très bon livre pour le coup, avec, qui présente différents champions du chaos. Et dans ce bouquin, par exemple, bah, la plupart des champions du chaos ne sont pas des Norse en fait. La plupart, alors certains sont Norse, mais la grande majorité en fait sont des impériaux qui ont trahi. Du, du coup, le côté un peu chevalier noir, les anciens de l'Empire qui ont euh, voué euh, sa destruction. Qui ont, qui ont ouais, fait. Pactiser avec les, les démons du chaos, enfin avec les dieux du chaos pour pouvoir détruire l'empire. Donc il y a vraiment cette idée là. Et par exemple, bah, Feitor vient dans ces dé ce délire là, mais ça c'est plus tard et au final la plupart sont des Norse. Donc je vais, commencer, euh, je vais commencer par Korn. Alors je vais pas suivre un de ordre qui pourrait vous sembler logique, parce que je vais commencer par Korn, vous vous dites, bon bah c'est logique, Korn a été annoncé. Mais encore une fois, voilà, ces 4-là, ils peuvent être présents dans les trois factions. Je vais commencer par Korn, pourquoi Parce que Korn, c'est la faction qui a été officiellement annoncée en trailer, etc. Mais surtout, on a la liste, puisque Zinch aussi est arrivé en trailer, etc. Mais on a la liste officielle que je vous mettrai dans la description avec les unités qui arriveront dans le roster de base de Korn. Et ça c'est quelque chose d'assez important et moi je vais me baser sur cette liste d'armées pour vous parler un petit peu des autres qui devraient arriver par la suite. Il y aura probablement quelques points de différence mais la plupart vont s'articuler probablement sur celle qui a été annoncée pour Khorne. Sauf que par contre, une fois Khorne passé, je ne vais pas directement aller sur Zinch où pourtant on a pas mal d'infos. Je vais aller sur Slanesh parce que ça sera plus simple pour vous pour imaginer un petit peu ce qui va arriver par la suite. Commençons par Khorne. Donc, comme je l'ai dit, je m'appuie énormément sur le liste, la, la liste d'armées de cornes et officiellement, publiquement, la liste est là. On a les sanguinaires que vous voyez ici, on a les buveurs de sang, les gros démons majeurs, là, les espèces de balrogues. On a euh, des cultistes en héros, pas en unité. Ça, c'est assez intéressant. Donc, les héros, c'est même pas sorcier de cornes, parce qu'il n'y en a pas euh, chez cornes, mais en gros, des cultistes de cornes. C'est intéressant parce que la plupart des cultistes, généralement, c'est plutôt Zinch et Slanesh qui ont beaucoup, beaucoup de cultistes. Korn aussi a des cultismes. Généralement Korn il s'en fout un peu des cultistes. Hein. Lui il veut des guerriers donc euh, on a un héros cultiste de Korn donc ça c'est intéressant. Les guerriers du chaos en armée de bas, en unité de base avec bouclier, etc. pour être un peu la chair à canon des troupes de cornes. Les sanguinaires, les sanguinaires exaltés. Alors, ça, moi personnellement, je, je l'avais annoncé, ça. J'étais persuadé qu'ils allaient sortir les versions exaltées des, des sanguinaires. Donc, au final, on a sanguinaires, sanguinaires exaltés. Et sanguinaires, ça, ça par contre, c'est la surprise. Parce que dans le jeu de figurines, il n'y a pas de seigneurs sanguinaires, ce sont des héros. La différence est importante. Et au final, eh bien, il y aura bien des seigneurs exaltés sanguinaires. Donc on aura sanguinaires en seigneurs, sanguinaires en héros, unité de sanguinaires et unité de sanguinaires améliorées. Donc euh, d'exalté. Donc ça, c'est assez intéressant. Et au final, on a aussi les chars de guerre de corne, les chevaucheurs de Juggernaut avec la version humaine et la version démon, donc sanguinaires qui montent des Juggernaut. Juggernaut, c'est une espèce de rhinocéros énorme là, en, en plaqué d'armure. On a, qu'on qu a vu dans les vidéos sur euh, l'annonce qui se lève corne. Euh, on a les chiens du chaos liés à corne, les chiens de corne directement en version plus plus, les enfants de corne hein, donc c'est les enfants du chaos mais version corne, les minotaurs de corne, l'hôtel les... de corne, canon à crâne donc euh, OK et les broyeurs d'âme, broyeurs d'âme, je suis honnêtement, je sais que c'est pas mal gueulé moi-même dans ma communauté certains sont en mode mais parce que le broyeur d'âme, j'y reviendrai après, on le montrera mais broyeur d'âme, le soul grinder c'est... On sent que ça n'a rien à foutre là, c'est une unité de Warhammer 4000 qui est dans Warhammer Battle et moi j'avoue que ça me pose un peu problème. Mais bon, il y aura un broyeur d'âme de corne du coup, qui ressemble à une espèce de sanguinaire empaqueté dans un, dans un dans une araignée de métal. Et au final on a le nom, hein, je vais vous même mettre l'image le, le, le, officielle, c'est tout simplement Scarbrand qui sera le premier seigneur légendaire de corne Et qui est Scarbrand? Bah Scarbrand, c'est tout simplement un buveur de sang, donc les démons majeurs de corne, mais c'est en gros... Le seigneur démon euh, majeur de Korn. Donc en gros, c'est un petit peu le, le représentant de Korn. Dans, enfin, c'est son, son champion direct hein, chez les démons. Et il représente du coup les seigneurs buveurs de sang. Au final, c'est un buveur de sang avec la tête un peu explosée et deux haches. Hein, c'est ça qui différencie des autres. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va être donc la représentation du buveur de sang exalté. Le buveur de sang exalté qui sera le seigneur, l'autre choix de seigneur possible pour Korn. Maintenant, parlons de ce qui pourrait arriver, puisque comme je vous l'ai dit avant, il n'y a qu'un seul seigneur légendaire par faction dans le roster de base, dans les listes de base. Il y a de grandes chances qu'on ait tout simplement l'autre seigneur en version légendaire, puisqu'on a dit que c'était la sanguinaire exaltée. La sanguinaire exaltée en tant que seigneur légendaire, bah il y a déjà un nom, il n'y en a qu'un seul d'ailleurs, et c'est euh, tout simplement le preneur de crâne. Alors dit comme ça, on dirait un orc, mais c'est bien un sanguinaire. Et le preneur de crâne, c'est tout simplement le seigneur légendaire sanguinaire. Et on sait déjà d'ailleurs que, euh, comme je l'ai dit, que le seigneur sanguinaire sera de la partie avec euh, le héros de corne. D'ailleurs j'ai dit les sanguinaires exaltés, mais l'autre nom c'est le héros de corne, donc euh, a u -T à la fin, hein, pas euh, le H-E-R-O-S. Et du coup... Ça sera probablement la version légendaire. Alors pour le coup, je pense qu'elle est très facile à faire. Donc j'imagine même honnêtement le preneur de crâne arriver en FLC, donc en, en DLC gratuit, plutôt que véritablement... Euh un contenu énorme sur lui parce que c'est facile à faire hein. ils ont déjà leur modèle de sanguinaire exalté ils prennent la sanguinaire exaltée, ils lui mettent deux crânes derrière et une cape de crâne et c'est bon hein. c'est pas, pas bien compliqué à faire par contre il pourrait venir justement gratuitement avec un DLC lui qui serait qui amènerait beaucoup plus de choses, un DLC payant qui serait celui de Valkia la sanglante, Valkia la sanglante elle est très très très demandée par les joueurs puisque c'est tout simplement la waifu psychopathe de Khorne euh, elle viendrait en tant que justement seigneur de Khorne hein, dans, dans le roster de Khorne, moi je la vois dedans en tant que prince démon de corne et elle arriverait avec bah, tout simplement toutes ses troupes liées, euh, toutes les troupes humaines liées à corne, notamment les élus de corne qui n'ont pas été annoncés dans, le, dans la liste officielle et les élus de corne, bah, c'est quand même les mecs, c'est un peu les bourreaux, quoi. ils ont des grandes haches, enfin, c'est vrai que c'était très étonnant de ne pas les voir. donc il y a possiblement... Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est très compliqué. Donc, j'attaquerai par Dieu. Et chacun peut arriver dans différents trucs. Alors, pour le coup, euh, bah, le preneur de crâne, c'est sûr que c'est dans le roster de cornes. Hein, je le vois pas ailleurs. Pour le coup, Valkia, bah, par exemple, Valkia, c'est une Norse. Qui est devenue guerrière du chaos. Qui est devenue prince démon de corne Donc, littéralement, Valkia, elle peut être partout. Elle peut être dans les trois rosters. Personnellement, je la vois beaucoup plus dans le roster de cornes. Parce que, bah, comme je l'ai dit, c'est un prince démon. Enfin, c'est une princesse démon, Pour le coup, donc... Prince démon, c'est tout simplement un champion du chaos qui a fait son ascension et qui est devenu un démon à proprement parler. Et qui devient immortel, en gros. Et du coup, Valkia, moi, je la verrais bien arriver en tant que... Qui arriverait dans son scie avec elle, tout simplement, aller bah, posséder les déchus de cornes, les élus de corne Et qui amènerait en nouveau seigneur possible jouable les princes démons de cornes. Et elle serait le seigneur légendaire en tant que princesse démon de cornes. Et encore une fois, il n'y a pas énormément de personnages féminins, donc euh, Valkia, c'est... Enfin, c'est quasiment signé Valka, hein, on va pas se mentir, est, elle est très très très appréciée par les fans. Et à côté de ça, eh bien, on pourrait plus tard, pourquoi pas, avoir les champions, hein, les seigneurs de cornes normaux, euh, qui sont des seigneurs humains, et moi j'avais été très très surpris, on a les guerriers de cornes dans le roster, dans la liste, mais on n'a pas les seigneurs de cornes, du coup, les, juste un seigneur du chaos de cornes, et en héros, ben, un champion exalté de cornes, on n'a pas ça J'étais très très surpris dans la liste, donc ça arrivera probablement avec les, les DLC plus tard, ou alors ils ont fait attention en mode on veut pas aller sur le, les guerriers du chaos, mais j'y reviendrai après. Du coup, bah, on peut avoir plein de seigneurs de cornes assez génériques qui se ressemblent tous les uns, les uns comme les autres, hein, c'est des bourrins en armure rouge et or qui veulent buter tout le monde pour leur dieu. Donc... Et ils font pas dans la finesse hein, les, les seigneurs de cornes. Et du coup pourquoi je propose Arbal l'Invincible Parce que bah, je vous ai déjà parlé d'Argros que j'avais présenté avant. Mais Argros, bon bah voilà, c'est un or il a une hache, il fait. Et puis voilà. Donc c'est pas forcément.. Ils sont pas très originaux les seigneurs de cornes. Donc pourquoi je parle d'Arbal En soi, Arbal, bon bah Arbal l'Invincible, c'est aussi un bourrin. Mais Arbal l'Invincible, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait partie bah, justement du coup des listes de seigneurs de cornes. Mais ce qui le rend unique, c'est déjà que c'est le seul qui monte un chien de corne. Ça, ça a été vite abandonné par la suite où un seigneur de corne monte un jugarnote, pas, pas un chien de corne. Donc monter un chien de corne, c'est quelque chose qui le distingue des autres. Et en plus de ça, il y a une particularité. C'est que si jamais il est démoralisé, il fuit ou il meurt, eh bien, corne le punit, le châtie et le transforme en enfant du chaos de corne. Et ça, ce serait franchement très sympa en termes de gameplay. Imaginez si le seigneur bat en retraite, instantanément... Prrr, il est changé en rejeton de corne. Ce serait, ce serait drôle. En vrai, ce serait drôle. Ce serait honnêtement très fun, je pense. Donc, euh, et il mourrait, du coup, et il serait rejouable dans quatre tours. quoi. Donc, honnêtement, y a, ce serait franchement, je pense, très très fun. Donc, c'est pour ça que je parle d'Arbal, mais évidemment, il y a plein de seigneurs différents. Je parle d'Argross, mais il y en a d'autres euh, qui sont tous plus génériques les uns que les autres. Donc, lui, il a vraiment cette particularité-là. À côté de ça, euh, comme je l'ai dit, on n'a pas encore sa liste d'armée, mais Slanesh... Je m'appuie sur le roster de Korn pour vous montrer un petit peu et anticiper ce qui pourrait sortir pour Slanesh. Et on a aussi celui de Zinch, mais encore une fois, c'est pas que j'ai oublié Zinch, Zinch j'en parlerai juste après, mais c'est que Zinch est plus compliqué d'un point de vue anticipation des différentes unités de seigneur. Slanesh, c'est très simple. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ce sera plus simple de commencer par Slanesh, même si on n'a pas encore beaucoup d'idées. Il y a deux, deux unités qui ont été officialisées, mais. J'en reparlerai juste après. Donc, on sait déjà, pour, j'anticipe un peu, mais pour Zinch et Khorne, pour le moment, les deux seigneurs légendaires annoncés, un par faction, ce sont en fait les démons majeurs des différents dieux en version légendaire. Donc, je vous ai parlé de Scarbrand pour Khorne, j'anticipe, mais c'est Kairos, donc un duc du changement amélioré pour, pour Zinch. Donc, il y a très très grande chance qu'en fait, bah, le seigneur démon légendaire de Slanesh, ce soit Enkari. Enkari, que vous voyez ici, qui est tout simplement un gardien des secrets, le démon majeur de Slanesh. En version légendaire avec une tête un peu différente etc ce qui est bien avec ce, ce personnage là en plus de ça c'est que bah il a été tué par le premier roi des elfes à Aenarion etc donc il a une énorme rivalité envers les elfes et notamment avec tous les descendants d'Aenarion donc Malekis donc il déteste les elfes noirs il déteste les hauts elfes donc ça à ce niveau là c'est assez intéressant donc il déteste aussi teclis et Tyrion donc euh, ça pourrait le rendre vraiment particulier par rapport à, son, à sa propre histoire et a côté de ça, à quoi pourrait ressembler le roster de base de Slanesh Alors je vais déjà vous parler des deux unités qui sont officialisées par les concept art que Creative Assembly a donné avant l'été de 2021. Donc évidemment les démonettes de Slanesh que vous voyez ici. Les démonettes c'est les démons mineurs de Slanesh et ceux qu'on voit énormément c'est les les démons de base de Slanesh mais on a également aussi les chars de Slanesh qui ont été, euh, qui ont été teased donc là dessus pas de grand euh, problème ça c'est aussi des choses qu'on attendrait Chars de Slanesh qui risquent qui risque, à mon avis d'avoir plusieurs variantes puisqu'il existe plusieurs variantes pour le char de Slanesh donc voilà, ce sera, là normalement ça c'est officiel, on a les concept art, pas de problème Moi d'ailleurs un truc aussi sur lequel il faut revenir les figurines qui vont vous être présentées sont les figurines plus récentes, c'est-à-dire des figurines que vous pouvez encore acheter en magasin, euh, qui sont sorties à la fin de, de la V8 de Warhammer Fantasy, et qui sont toujours commercialisées en tant que Age of Sigmar. C'est aussi pour ça que je déteste l'apparence des, des démonettes de Slanesh, parce que bah. Moi je préfère celle de la V6, celle qui était vraiment, vraiment dans l'idée qu'on se fait de, des démonettes. Les démonettes, elles sont censées être dérangeantes tout en étant mm, sexy et magnifiques. Je suis désolé, ouais, mais ça j'ai plus envie de mettre un grand coup de godasse dedans que.. Que de tomber amoureux, hein, contrairement aux démonettes de la V6. Donc, euh, je pense que c'est la première fois que je jouerai un mode qui changera vraiment visuellement les unités, euh, puisque bah, moi les démonettes de la V8 je peux pas. Euh, à côté de ça, on aurait probablement les guerriers de Slanesh tout simplement, donc des guerriers, euh, bah, comme vous voyez tout à droite, hein, des guerriers euh, de, du chaos, mais avec euh, bah, des plutôt euh, tenues d'apparat un peu plus sympas, puisque bah, l'idée c'est aussi que c'est l'apparence la neige, donc plutôt euh, joli, on va dire, avec des couleurs qui seraient blanches, dorées, euh, roses. On aurait le gardien du secret, que j'ai déjà évoqué, qu'on voit tout derrière, au fond, là, avec sa grande langue. Gardien du secret, pour le coup, celui de la V8 est très joli, par contre. Donc j'espère avoir le gardien du secret de la V8. Gardien du secret, qui est tout simplement le démon majeur de Slanesh, donc un peu la représentation du dieu sur, euh, dans, le, dans, le, dans le roster démoniaque. On aurait euh, derrière les gardiens des secrets, on aurait euh, probablement les gardiens des secrets du coup en unité légendaire évidemment. Les héros de Slanesh très probablement en seigneur, enfin euh, pas en seigneur légendaire, en seigneur tout court pardon. En seigneur donc bu, probablement euh, gardien des secrets exalté et héros de Slanesh. À côté de ça, de la cavalerie, on aurait les veneuses de Slanesh, donc c'est de la cavalerie légère que vous voyez juste ici. Euh, chevauchée par des deux monettes, et probablement aussi la version chevauchée par des champions euh, de Slanesh. Enfin, par des, des guerriers de Slanesh. On aurait également du coup les enfants de Slanesh, donc les rejetons du chaos mais version Slanesh avec des tentacules et des langues partout. Euh, on aurait les bêtes de Slanesh pour le coup qui sont encore un peu différentes et on aurait euh, les voleuses d'extase potentiellement c'est quoi en fait c'est de la cavalerie lourde de Slanesh avec des démonettes qui chevauchent pas juste des, ces bestioles-là, mais un truc un peu plus... qui est normalement réservé aux au seigneurs de Slanesh. Et enfin, bah comme je l'ai dit, le héros de Slanesh est probablement la version démonette ex, premier démonette exaltée, probablement en héros et en seigneur. Et pourquoi pas cultiste de Slanesh aussi en héros comme Korn, et pourquoi pas des unités de cultistes aussi en régiment. On aurait, du coup, je vous ai déjà parlé d'Enkari, pourquoi pas aussi, parce que ça va être un... un un pattern qui est assez facile, c'est que chaque dieu a toujours sa version légendaire du démon euh, majeur et la version légendaire du démon mineur. Et bah Slanesh obéit à cette règle-là, on a tout simplement une démonette en seigneur légendaire, c'est le masque. Le masque, hein, c'est une démonette qui a des masques et qui, voilà, qui adore danser, tout ça, tout ça. Donc... Il y a moyen de faire des choses avec, bien sûr, je, je, je suis pas euh, pareil, hein, je pense pas que ça demande, tu mets une démonette, tu lui mets des cheveux longs et, et un masque un peu particulier, je pense pas pour Creative Assembly que ce soit quelque chose de, de particulièrement difficile à faire, surtout qu'en plus, il y aura les héros de Slanesh qui sont tout simplement déjà modélisés, donc tu, tu pars de cette base là pour améliorer et pour faire le masque, donc c'est pareil, je pense pas que ce soit un contenu très dur à faire, pour le coup. J'en ai déjà parlé avant avec Valkia pour Korn. On a aussi la présence de princes démons chez Slanesh. Hein. Donc des champions de, de Slanesh qui ont fait leur ascension en tant que démons. Et qui deviennent ce qu'on appelle des princes démons. Qui sont des seigneurs d'armée. Et nous avons tout simplement Azazel. Azazel c'est qui C'est un prince démon de Slanesh qui dirige. Et on connaît le nom de sa faction. Donc c'est parfait pour du gameplay de Total War. Sa faction c'est il dirige les extatiques. Voilà. Ça fait directement. Alors c'est en anglais. Donc je sais pas s'il traduirait. Directement comme ça en français parce que bah, extatique c'est aussi un mot français donc il pourrait le traduire comme ça Ou il changerait de, de nom euh, Les porteurs d'extase ou je sais pas un truc comme ça En tout cas Azazel ce qui est très intéressant C'est que c'est un quelqu'un qui est très très très Très vieux et oui enseignant Seigneur des Montes est immortel et il est très vieux puisqu'il a combattu au côté de Sigmar, le premier empereur de l'Empire, celui qui a été divinisé, qui est devenu le dieu de l'Empire. Et ben, il a combattu à ses côtés les orques, les mecs du Nord, etc. etc. Et sa particularité c'est qu'il a trahi Sigmar, il est parti vers le Nord, il a combattu différentes populations et Slanesh à un moment donné lui a accordé l'ascension en tant que prince des mondes. Donc c'est vrai qu'il y aurait des choses assez intéressantes, notamment une haine viscérale envers l'Empire. On pourrait derrière avoir en tant que champion en tant que champion de Slanesh, puisque, bah, au final, on a déjà un champion de Slanesh qui est disponible, jouable, chez la faction Guerrier du Chaos, c'est Sigvald, donc, on enlève ça, mais potentiellement, pour représenter les seigneurs, euh, les seigneurs héros, enfin, les seigneurs guerriers du ca... de... Guerrier de Slanesh, pardon, qui pourraient euh, être présents dans le roster de Slanesh, eh bien, on aurait, potentiellement, Deschalla la répudier. Deschala alors, c'est vrai que vous allez me dire, t'as beaucoup utilisé cette partie-là, mais bah, je suis désolé, c'est juste que, Pareil, encore une fois, il y a Styrkar hein, qu'on a vu avant, mais en fait, ce qui est intéressant avec ce, ce bouquin-là, et que d'un point de vue lore, mais aussi d'un point de vue gameplay, puisque généralement, le lore sert pour le gameplay, c'est que bah, la différence, c'est que souvent, les champions en fait des différents dieux c'est des mecs génériques, quoi. c'est juste des seigneurs de base et qui n'ont pas de particularité. Là, comme vous le voyez, des chalas ressemblent à un naga, c'est très très particulier. Ça pourrait même aider pour faire le squelette. Ils peuvent se servir des, des bestioles de Neekara, ils ont déjà le squelette, et ils peuvent s'en servir derrière. Et par exemple, ils ont aussi la méduse des elfes noirs. Donc, Ils peuvent se servir de ce squelette pour créer des chalas. Donc ça, déjà, d'un point de vue réutilisation des modèles, c'est vachement important, il faut le prendre en compte. Et en plus de ça, si jamais un jour ils ont envie de sortir les nagas de Kouresh ils auraient déjà un peu le, la bestiole quoi, avec Deschallah donc Deschallah ce qui est intéressant c'est que c'est une ancienne princesse au Telfe qui dirige une faction nommée les tourmenteurs et qui en fait a un lore vraiment très très intéressant puisqu'en fait elle possède un élixir elle, elle sécrète des muqueuses qui lui permettent en fait de créer un élixir et qui fait tomber euh, de charme. En fait, qui charme tout simplement quand les, les, les esclaves capturés après des batailles boivent sont forcés de boire l'élixir euh, et eh bien tombe sous son charme et euh, deviennent des esclaves volontaires puisqu'ils perdent un petit peu leur propre conscience. Ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de, de, de, de gameplay, ça pourrait être assez cool, en jeu, en tout cas de figurines euh, Si jamais on tapait euh, des chalets qu'on n'arrivait pas à... La à La tuer ou quoi que ce soit, ben en fait on ne pouvait plus la réattaquer. Donc ça pourrait être intéressant de créer ce genre de, de mécanique de gameplay et à faire quelque chose d'assez unique. Sachant qu'elle a la haine des démons de corne, euh, elle a son passé elfique donc elle déteste aussi les elfes. Et en plus de ça, bon elle ressemble encore une fois, comme je l'ai dit, au Naga de Koresh. Et elle a aussi une rivalité avec un autre prince démon de Slanesh, qui s'appelle Samael. Euh, Samael l'avait. Euh, bah en fait, c'est Samael qui l'a transformé en. En championne de slanesh donc c'était il l'avait prise en esclave elle a réussi à se libérer et au final il y a une grosse rivalité et slanesh se rit cette rivalité et en gros le gagnant de cette rivalité accorde enfin aura tout simplement les les protections de, de son dieu donc même pour une campagne en fait scénarisée bah ça marche super bien en mode bah ton objectif suprême de bataille c'est de battre Samaël dans une campagne donc pour moi ça marche super bien d'un point de vue gameplay et en plus c'est intéressant et original donc c'est là où on voit un peu les quatre variétés. On aurait du coup euh, avec Enkari le démon majeur qui représenterait le démon majeur donc les garnets secrets. On aurait le seigneur démonnette euh, avec le masque. On aurait le prince démon avec Azazel et on aurait le champion de Slanesh avec Deshala. Et du côté guerrier du chaos, on serait pas en reste avec un champion de Slanesh, Sigvald. Donc ça permettrait vraiment de remplir toutes les cases en fait. C'est pour ça aussi que j'ai voulu mettre Slanesh avant les deux autres parce que Nurgle et Zinch ça va être plus compliqué. Mais on voit que c'est beaucoup plus clair j'espère dans votre esprit d'avoir, voilà. Vous avez le seigneur légendaire Démon majeur, seigneur légendaire Démon mineur, seigneur légendaire prince démon Seigneur légendaire champion euh, du dieu Et seigneur légendaire guerrier du chaos Affilié au dieu, en fait ça te permet d'avoir 5 seigneurs, 4 dans le roster de Slash, 1 dans les guerriers du chaos A côté de ça on a Zinch, on n'a pas encore la liste Officielle, là je vous parle la vidéo On est le, le 5 octobre 2021 Je n'ai pas encore la liste officielle Mais elle devrait pas tarder la liste officielle, on l'a pas, mais on peut déjà lister des trucs au niveau des trailers de Katei et autres. C'est notamment parce que Tin, je pense plus, a une grosse rivalité avec Katei, donc c'est pas pour rien qu'ils les ont sortis ensemble. Mais on a les horreurs roses que vous voyez juste ici. Les horreurs roses, c'est ces petites saloperies là qui servent d'artilleurs, qui balancent du feu, etc. Qui balancent une espèce de feu rose, justement. Et la particularité des horreurs roses, c'est qu'il existe plusieurs variétés, notamment les horreurs bleues et les horreurs jaunes. On a aussi vu les horreurs bleues, mais on n'a pas encore vu les horreurs jaunes. Et la grande particularité, en tout cas, dans le jeu de dans l'histoire c'est que quand une horreur rose meurt ça se transforme en double deux horreurs bleues alors on va pas se mentir et d'ailleurs on a vu des horreurs roses mourir et ne pas se transformer en horreur bleue d'un point de vue gameplay c'est chiant à faire mais d'un autre côté c'est intéressant donc ce qui pourrait être fait c'est qu'au lieu que chaque figurine crée enfin chaque unité crée je parle pas de régiment hein, je parle d'unité dans le régiment au lieu de chaque que chaque unité crée une horreur bleue on aurait en fait à la place une fois le régiment d'horreur rose détruite il serait remplacé par deux régiments d'horreurs de, bleues, par exemple. Ça pourrait être une possibilité de gameplay. Maintenant, un peu comme. Et on a déjà ce genre de gameplay présent avec Morgour. Quand il a détruit un régiment ennemi, boum, ça fait pop des rejetons du chaos qui sont censés remplacer le régiment. Donc on pourrait avoir ce même genre de, de cas de figure, mais en inversé, puisque là, c'est quand votre régiment meurt que ça fait des horreurs bleues. Euh, et les horreurs bleus resteraient à la fin de la bataille, contrairement aux rejetons du chaos. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a déjà vu, par contre, on n'a pas encore vu les horreurs jaunes. Parce que quand les horreurs bleues meurent, elles deviennent des horreurs jaunes. Des petits trucs tout, tout, tout ridicules, et on ne sait pas encore. Ça, pour le coup, elles n'ont pas été annoncées et montrées. On a ensuite les hurleurs, ces espèces de raymentas géantes avec plein de pics là. Ça s'appelle les hurleurs, c'est tout simplement de la cavalerie. C'est un peu des chars volants, hein, de la cavalerie volante qui fait très très mal et qui a des pouvoirs de peur etc très probablement donc euh, bah ça, bon, ça on les a déjà vu on les a déjà vus dans les trailers on a aussi les chevaucheurs de disques chevaucheurs de disques c'est ces grands champions élus de zinch qui se baladent sur une espèce de, de frisbee là en fait le frisbee c'est un démon, c'est ce qu'on appelle un disque de Zinch. Et normalement les disques de Zinch c'est des démons que Zinch que adore et du coup il les donne pas comme ça. Il les donne à des mecs assez vénères et normalement il y a, ça n'existe pas, des régiments de chevaucheurs de disques ça n'existe pas. Euh, normalement c'est que les seigneurs légendaires ou des démons, euh, notamment des héros de Zinch qui peuvent chevaucher ce genre de créatures. Donc ils en ont fait, ils en ont fait un régiment, euh, j'espère juste que ce ne sera pas un régiment de grande taille mais plutôt limité pour montrer à quel point c'est quand même quelque chose d'assez énervé. Parce que sur le papier ça n'existe pas Donc là pour le coup Creative Assembly a innové y a... Moi j'ai rien contre ça tant que le régiment est... Moi il n'y a pas de problème hein. Si ça limite à 20 mecs dessus Moi j'ai aucun problème euh, là dessus Mais du coup ça c'est une création puisque ça n'existe pas dans le jeu de figurines. Ensuite Enfin ça existe mais pas comme ça On a ensuite du coup les enfants de Zinj, hein, Les rejetons du chaos propre à Zinch On a euh, également pu voir les incendiaires Les incendiaires c'est le truc que vous voyez euh, Tout à droite Vous voyez un mec avec une espèce de feu vert euh, en route pour le bien, vers le bien-être bien sûr, hein, le... <rire> c'est un démon de Zinch, il, il veut votre bien-être et c'est tout simplement des les incendiaires, c'est en fait des démons avec plusieurs gueules etc, et en gros comme vous l'avez compris ils crachent des flammes, ils détruisent tout. Il y a des choses assez intéressantes avec les incendiaires. Le héros de Zinch, ça a été également confirmé, donc une espèce d'horreur avec des pagnes particuliers et hautes et un grand bâton, donc ça ce serait probablement comme pour Corne héros et seigneur jouable mais non légendaire. Et euh, donc ça, ce serait ça ça a été confirmé Mais derrière on a d'autres choses qui ont été confirmées Notamment les Soul Grinders de Zinch, les broyeurs d'âme avec les, les, les, les captures Et vous les voyez au fond, tout à droite sur le, sur le screenshot Vous les voyez tout au fond là ce truc Qui d'ailleurs seront différents des Soul Grinders de Korn, Soul Grinders de Korn seront corps à corps ceux-là auront du corps à corps, mais apparemment servirait d'artillerie pour Zinch. Et Zinch est vraiment le dieu du, du chaos qui aura le plus d'unités distantes. Euh, entre les incendiaires, les horreurs, euh, du coup les old grinders, etc. Il aura pas mal de trucs à distance. Hein. Et au final, vous voyez donc les déchus. Donc ces espèces de, de guerriers du chaos possédés par des démons de Zinch. Donc ça fait les déchus de Zinch. On a également au premier plan, euh, tout simplement, les... Alors on a aussi d'autres... Sur un autre nouveau trailer qui est arrivé on a eu aussi euh, probablement une révélation des cultistes de Zinj, donc probablement héros et pourquoi pas en régiment, parce qu'on a vu aussi sur un aspect, on voit deux mecs côte à côte, donc soit il y en a deux, soit c'est un régiment, donc c'est tout à fait possible. Et on a aussi les élus de Zinj que vous voyez au milieu, les trois grands guerriers du chaos mais version de Zinj. Et ceux-là, ils ont fait pas mal couler d'encre, parce que euh, le problème, c'est qu'en fait, bah, c'est un copier-coller du modèle d'élus de dégâts du chaos normaux. Et quand tu sais que les élus de Zinj bah Warhammer euh, Online, avaient des, des élus de Zinj vraiment ultra stylés et autres bah c'est vrai que c'est pas cool. Et limite les élus normaux sont plus jolis parce qu'ils ont, enfin, ont une cape, euh, enfin, certains d'entre eux ont une cape. Donc c'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas beau et ça fait pas mal couler d'angle parce que c'est vraiment bah, des élus mais en bleu. quoi. Donc euh, on espère que c'est pas fini en termes de développement et autres. Et il y a de grandes chances, que Creative Assembly a déjà fait marche arrière sur certains trucs. Ce serait pas étonnant qu'ils rajoute des détails, il hein. n'y a pas besoin de faire des trucs incroyables. Tu veux ton guerrier en bleu, etc. mais tu mets plein de dorures, des symboles de Dinch, des yeux, etc. Et boum, c'est bon, tu as, as ton élu de Dinch. Euh, par contre, ça c'est intéressant, c'est que dans le roster de Dinch, on a des déchus et on a des élus. Et là... Bah J'en ai parlé avec Korn, je suis en mode, mais pourquoi il n'y en a pas dans Pourquoi il y en a dans Zinch et pourquoi il n'y en a pas dans Korn Il est possible qu'à la sortie, pour vous donner l'impression que ce ne soit pas juste les mêmes unités mais en couleurs différentes, il est possible qu'on ait tout simplement une volonté de faire différentes listes et d'essayer de faire en sorte que chacune ait son propre style. Et plus tard, avec les DLC, de faire en sorte que par exemple Korn, on lui ramène les déchus et les élus Zinch, à ce moment-là, on lui ramènerait les guerriers de Korn de Zinch normaux, et comme ça en fait c'est sur la durée qu'on aurait toutes les unités, parce que j'ai eu ce débat avec euh, certains de mes viewers, et euh, notamment Celtigon, et je suis pas du tout d'accord avec lui, parce que lui il pense qu'en fait ça restera comme ça, et que du coup, chaque euh, armée aura sa particularité. Moi je pense que s'ils font ça, ils vont se faire fracasser par la communauté, parce que les, les, les joueurs KO, ça fait des années et des années et des années qu'ils attendent du contenu, le 3 est censé leur amener le... ben, enfin ce qu'ils attendent, et si t'as pas accès à toutes les unités, genre ça pète, tu pètes un plomb. Donc personnellement je n'y crois pas, mais je pense qu'au départ effectivement ça fera de la, de la variété, de la différence. Mais petit à petit ils sortiront toutes les variantes, hein, donc euh, des de zinch, des de corne, des chutes de Slanesh, des de Nurgle, Rocheton de Slanesh, et rejetons, on les a déjà pour les 4 en fait hein, normalement, hein, puisque Korn et Zinch les ont. Donc Slanesh et Nurgle on devrait les avoir. Donc, à terme je pense qu'on aura ce, ce, ce système là avec les DLC. Et ils auront leurs propres règles et vraiment des unités euh, refaites. Et comme je l'ai dit, bah, on en a déjà parlé, Kairos, qui est du coup le Duc du Changement, ça ressemble à ça, sauf que ça n'a pas deux têtes, un hein, Duc du Changement, mais Kairos, lui, la particularité, c'est qu'il a deux têtes, et du coup, c'est un Duc du Changement légendaire. Hein. Et ce qui est intéressant, comme un peu Naestra et Aran pour les elfes sylvains, de deux elfettes qui parlent, euh, qui sont pas d'accord, bah, c'est vrai qu'en termes d'interaction, ça pourrait être très drôle aussi Kairos, puisque il bah, y a une des têtes qui voit le futur et l'autre qui voit le passé, donc euh, on pourrait avoir au niveau diplomatique et tout des, des, des interactions assez fun. Et Naesra et Ran ont beaucoup plu à la communauté pour ce genre d'échanges qui sont complètement cons. Euh, donc ça pourrait être également très sympa en termes de dialogue. Quelque chose qui est très important encore une fois à noter, c'est aussi son apparence. Puisque son apparence, c'est la figurine Age of Sigmar. Ce n'est pas la figurine qui a été sortie pour Warhammer Fantasy. Et ça, alors elle est beaucoup plus jolie, hein, donc c'est compréhensible. Hein, mais c'est aussi pas anodin, ils veulent vendre leur figurine actuelle ça que je reviens sur ce que j'ai dit sur les fumiers, tout ça, tout ça. Donc, c'est pas étonnant puisque c'est l'occasion de vendre. Et vous le voyez comment Vous le voyez au bâton, vous le voyez au pagnes, vous le voyez aux épaulettes, vous voyez à la tête et surtout aux ailes. Il y a des espèces d'yeux. On les voit pas très bien parce que c'est là où il y a le feu rouge là, mais il y a des yeux aussi sur le bout des ailes. Donc ça, ça vous montre que c'est la nouvelle figurine de Kairos. Donc, ça sous-entend aussi que dans la volonté que game workshop a de vendre ses figurines, ils choisissent des modèles plus récents. On a ensuite enseigneur seigneur démon mineur, on a potentiellement les scripts bleus. Les scripts bleus c'est des horreurs, enfin c'est vraiment des héros de Zinch mais version légendaire qui sont très rigolos puisqu'ils chevauchent, euh, alors je crois pas que sont un hurleur, je crois que c'est un disque de Zinch mais ils chevauchent, bon une espèce de hurleur disque, je sais pas vraiment ce que c'est. Et euh, les deux en fait balancent des ors, euh, en fait leur objectif c'est de collecter toute la magie du monde, de, de répertorier tous les sorts du monde et les deux c'est pareil ils sont un peu tarés il y en a un qui sait écrire l'autre qui sait euh, qui sait lire en gros la magie pour pas qu'ils puissent trahir zinj donc chacun a une particularité ils doivent être complémentaires ça pourrait être très très fun aussi et de l'autre côté vous avez qui euh, coûte euh, qui trop d'arc qui est tout simplement le changelin le changelin aussi a un aspect très unique puisque en fait c'est euh, en fait c'est une bestiole qu'on connaît pas trop euh, et en fait elle peut changer de forme en permanence donc personne ne connaît sa vraie apparence et elle peut du coup prendre l'apparence d'un ennemi, que ce soit euh, quand elle est au contact de l'ennemi elle peut prendre son apparence donc par exemple t'affrontes Tyrion, hop tu arrives au contact de Tyrion, boum, as un autre Tyrion qui est en face et il fait salut, <rire> tu vois ma grosse épée. Donc ça pourrait être aussi très sympa en termes de, de gameplay. Les deux sont cool honnêtement, donc je vous ai listé les deux parce que les deux sont cool. Je pense qu'il y en aura un seul des deux qui sortira, mais euh, parce que ça ferait quand même beaucoup sinon mais. Honnêtement, les deux pourraient avoir du gameplay très sympa. On a ensuite ensuite un personnage qui est là depuis très longtemps, et il y a de grandes rumeurs comme quoi ce serait ce personnage-là qui était dans la vidéo d'annonce de Total War Warhammer 1, puisqu'on voyait un grand euh, mage, un grand sorcier de l'ordre lumi de, de lumière qui finalement eh bien, euh, a fait des recherches interdites et qui, qui est tombé sous l'influence de Zinch et trahir l'ordre de la lumière, tout ça, tout ça, bah il y a un seigneur légendaire du, de, du chaos qui a fait ça. Il s'appelle Egrim Van Orsman. Et il y a des chances que ce soit Egrim Van Orsman, en fait, euh, ce personnage-là. Alors, je ne dis pas à 100% que c'est Egrim Van Orsman, même s'il est parallèle et beaucoup trop gros pour ne pas en parler. Il y a beaucoup de théories là-dessus, mais aussi on a vu que le narrateur, du coup, hein, le personnage, bah, il y a d'autres choses et certains avancent le fait que ce serait aussi potentiellement Bel -accord, mais Et Grim Van ne s'est jamais transformé en Duc du Changement, mais le parallèle est beaucoup trop gros pour ne pas y voir euh, un lien. Donc c'est pas forcément Egrim Van Horsman, je vous ai gardé cette image là mais Egrim Van Horsman c'est un gars et de Zinch, euh, sorcier qui monte un, un dragon à deux têtes et euh, qui en plus de ça dirige une faction connue, la cabale et la cabale c'est tout simplement une secte de cultistes de Zinch et on pourrait tout à fait y voir euh, un gameplay très très cool avec bah, des unités de cultistes mais aussi par exemple euh, des... une mécanique d'infiltration, j'en ai parlé pour la mia ça me semble être logique que les Lamian de Neferata aient ce genre de mécanique, c'est-à-dire l'Empire Souterrain ou euh, les criques pirates, et qu'on les donne pour, le, pour les dieux du chaos en côté cultiste. Ça serait tout à fait logique. Et Zinj est connu pour être probablement le dieu qui a le plus de cultistes, aix la -Nesh. Et le culte du chaos le plus connu en termes de nombre, c'est la cabale justement. Donc ça serait une mécanique assez intéressante. On a ensuite, et c'est là où c'est plus compliqué avec Zinch, on est moins dans le formel, puisqu'il y a un grand dragon à deux têtes qui s'appelle Galroche. Galroche est le premier dragon du chaos qui a deux têtes. C'est censé, hein, en tant que dragon, être une créature immensément puissante. Et en plus de ça, bah, c'est un dragon à deux têtes affilié à Zinch. Donc en plus, il, cra... enfin, il a des pouvoirs magiques et tout. Donc C'est l'une des bestioles les plus dangereuses du monde de Warhammer. Et du coup... Il pourrait être soit un seigneur pour la faction Gare et du Chaos, puisqu'il a souvent été associé au Gare et du Chaos plus qu'aux démons, et il pourrait également être un héros légendaire pour toutes les factions démoniaques, ou pourquoi pas euh, la monture d'Egrim Van Horseman, puisque dans le lore, eh c'est Egrim Van Horseman qui a libéré Galroche, Gal et il l'a pendant un temps chevauché. Euh, mais bon, sur le papier, ça a duré très peu de temps, donc ça m'étonnerait que Egrim Van Horsman, euh, sachant qu'il a son propre dragon, Egrim Van Horsman, donc ça m'étonnerait, mais j'aimais la théorie quand même. Donc, honnêtement, Galroche est tellement puissant et tout que je le vois bien en héros légendaire, à l'image de Croak ou d'Ariel pour, pour les Elfes Sylvains ou Croak pour les Hommes Lézards, je le vois bien en héros légendaire pour toutes les factions chaotiques. Parce que bon, hein, les Norse qui chassent des bêtes et tout, ça pourrait passer aussi pour eux. Les gars du chaos, bah, il a toujours été listé dans les guerriers du chaos. Et ça reste un démon de, de Zinch, donc euh, pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, à côté de ça, en tant que véritablement seigneur de Zinch, euh, guerrier du chaos, je dirais, on a Village le maudit. Village le maudit, c'est un seigneur du, de Zinch, Siamois. Donc, comme vous le voyez, bah, ils, ils sont deux. <rire> et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un combattant et un sorcier. Bon, C'est aussi un, un, un casse-tête à équilibrer, ça, mais on a déjà des unités qui sont un peu hybrides dans, dans Warhammer, Malekis, ou par exemple Azag sont, sont des bons exemples, ou Manfred aussi. Donc on a euh, des hybrides qui existent déjà dans le jeu. Euh, et Vilich le maudit pourrait arriver. Sachant que je rappelle que Zinch est aussi le seigneur de la magie, il aurait tout son arsenal de, source, de sorcellerie qui arriverait. Donc il pourrait, être représenté, il pourrait représenter un petit peu ça, sachant euh, que c'est un ors aussi, donc il pourrait être intégré à Norska. En autre candidat en tant que seigneur de Zinch, bah on en a plein, notamment Melek le changeur que je vous ai déjà montré avant, donc il y en a plein, ils sont la plupart sont assez random et lui, pour moi, je le mets en priorité parce qu'il a la légitimité de la V8. C'est une figurine que vous pouvez toujours acheter, qui est là, etc. Donc pour moi la priorité c'est Village, mais euh, est-ce qu'il serait dans le roster Zinch ou est-ce qu'il serait dans le roster Gary du Chaos ou Norse Bon j'y crois moins Norse, mais, euh, mais pourquoi pas parce que c'est un Norse aussi sur le papier. Maintenant, il y a un autre qui me plaît bien aussi et qui fait partie encore une fois de ce, ce livre-là parce qu'ils ont quasiment tous unique on va dire ils ont tous un trait qui est très intéressant c'est Iold le miraculeux alors Icold le miraculeux j'y crois moins mais euh, encore une fois c'est un mec assez unique puisque il possède un, il possède un talent qui s'appelle le souffle de vie et c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu sur Zinch hein. c'est aussi le fait que bah, il apporte aussi le changement et donc aussi la vie et euh, dans ce changement et eh bien il peut soigner en fait c'est un guerrier du chaos la guerre du chaos souvent c'est des sorts de destruction tout ça tout ça et bah lui justement il a des sorts de soins en fait donc ça le rendrait vraiment Vraiment à part en fait hein, dans le roster de, de, de tous les dieux du chaos et autres Parce que lui il soignerait ses troupes Et euh, à côté de ça il possède une épée à deux mains qui est très spécifique Et qui est capable de, de plein de pouvoir Notamment elle peut obéir à sa volonté Et du coup il peut faire de la, télépat... enfin, de la, de la télékinésie en fait avec l'épée Et pouvoir la, la contrôler de loin Donc ça pourrait être très sympa Ça pourrait lui donner des compétences et autres Donc honnêtement encore une fois il y, y a des choses à faire Même si j'y crois pas des masses Et que village prend un peu sa place mais on pourrait tout à fait avoir par exemple Millie Village dans les seigneurs de Zinch. Et à côté de ça, Aekold qui serait dans les seigneurs du, de guerrier du chaos affilié à Zinch. Derrière, on a le dernier dieu euh, du chaos, c'est Nurgle. Nurgle, c'est tout simplement donc plein de troupes. Je ne présente pas les dieux encore une fois, hein, j'ai la vidéo... Euh... Et j'ai déjà fait deux vidéos sur les dieux, donc je vous laisse là-dessus. Les troupes de Nurgle, donc on aurait... Bah vous les voyez à l'écran à peu près, hein, devant les porte-pestes. Porte-pestes euh, qui sont... Euh, ils sont pas officiels, mais... C'est tellement les démons mineurs de Nurgle que je ne vois pas euh, Nurgle sortir sans porte peste. Par contre, les deux unités qui ont déjà été teasées par des concept art c'est les Nurglings, que vous voyez juste devant là, les tout petits petits, les tout petits. Ça c'est les Nurglings et les grosses mouches là en haut, c'est tout simplement donc euh, ça s'appelle euh, les euh, les drones de peste, en anglais c'est les rot, les rottes, les rot plague ou les plague rot, je sais plus. Et du coup, en gros, c'est les drones de peste. Et en fait, les drones de peste, bah, ils peuvent être chevauchés par des humains ou par des, des porte peste. Donc, ça te permet d'avoir une cavalerie aérienne pour Nurgle. Nurgle qui devrait être des troupes assez lentes, mais très, en, très endurantes. Donc, ça pourrait être l'occasion d'avoir un peu de vitesse quand même. Et au final, ce qui est intéressant avec le concept art, ça a été les Nurglings. Parce que les Nurglings, bah, ils, ont toujours, ils se sont toujours joués en... Nuées. Et les nuées, à l'heure actuelle, elles ne sont pas jouées dans Total War Warhammer 1 et 2. Et je vous en ai parlé, des nuées de rats géants, des nuées de serpents, des nuées de scarabées, etc. C'est des trucs qui manquent aux différentes armées. Les nuées de serpents, j'en ai pas parlé d'ailleurs, mais pour les hommes lézards, il y a des nuées de serpents. Et des nuées de lézards d'ailleurs aussi. Mais au final, la, le, le concept art où on t'apprend les nurglings, les nurglings, bah c'est vrai que, est-ce que, enfin, les nuées arriveraient dans Warhammer Total War ou alors les Nurglings seraient tout simplement une monture pour des porte-pestes, une monture pour les. ou pour être une compétence à part, etc. Parce que pour le moment, ils ont toujours dit que c'était compliqué à développer les nuées. Peut-être que ça y est, enfin ce sera fait, parce que les Nurglings, c'est quand même. S'il y a bien une unité de nuées connue, c'est les Nurglings. Pour le coup, c'est vraiment une unité à part. Donc, à voir ce qui sera fait. Au reste de, du roster qu'on connaît, mais qui n'est pas encore officialisé, on a donc les porte-pestes. Euh, les porte pests sur drone de peste et les les, les guerriers de Nurgle sur euh, drone de peste. On a la bête de Nurgle que vous voyez juste ici, en fait une grosse bestiole. On a les enfants de Nurgle, hein, c'est les enfants, les rejetants du chaos que vous avez, mais version Nurgle, donc encore plus pourri, etc., encore plus, euh, <rire> plus chiant. Euh, vous avez le carnaval de Nurgle que vous voyez à peu près au milieu. En fait, c'est des cultistes de Nurgle avec euh, des cloches, des, euh, des troubadours, des mecs un peu chelous. Vous avez... Euh, les gars de Nurgle, tout court, avec la version déchue, la version élue, etc., la version cavalier, la version chevalier. Euh, le grand immonde que vous voyez au milieu, c'est le démon majeur de Nurgle pour le coup, une hein, grosse gros bestiole. D'ailleurs, les Nurglings sont en fait des grands immondes, mais en version toute petite, en version réduite. Et euh, on aurait potentiellement du coup les chars de Nurgle aussi, et ce qu'on appelle les maîtres des fièvres. Euh, les maîtres des fièvres, c'est quoi C'est en fait des, des porte-pestes sur. Des bêtes de Nurgle. Donc ça pourrait tout à fait arriver également, euh, sachant que les armées devraient avoir beaucoup de poisons, de sorts de poisons, etc. Et devraient jouer beaucoup sur leur côté. On encaisse très fort et on débuffe l'adversaire. Donc, évidemment, le même pattern va être utilisé comme pour Zinch pour Nurgle. C'est tout simplement. Il y a de très très grandes chances que le seigneur légendaire soit tout simplement la version légendaire du grand immonde, hein, le démon majeur de Nurgle, à savoir Kugat ou Kugas. Qui est euh, en gros le père des épidémies et ce qui est assez drôle d'un point de vue gameplay c'est qu'il pourrait lancer des Nurglings en gros. Il pourrait lancer des Nurglings sur les adversaires. Donc ça en tant que euh, distance. Donc ça, ça j'avoue que ça pourrait être très fun. C'est ce qu'il fait en tout cas sur le jeu de plateau. On a ensuite le euh, seigneur légendaire des... parce qu'on aura probablement le héros de Nurgle qui sera du coup... Un porte peste en seigneur et bien du coup on aurait le seigneur porte peste légendaire qui serait Epidémius. Epidémius qui euh, est sur un palanquin de nerf de nerglings donc euh, qu'on voit juste en bas hein, les petits les petits nurglings qui euh, le, le soulève et, et le tiennent donc c'est en gros le grand intendant de Nurgle, celui qui celui qui répertorie toutes les maladies toutes les saloperies qu'ils ont balancé sur les adversaires ensuite pourquoi je le mets en premier, et pourtant vous pourriez dire quoi Tu peux commencer par lui et pas par l'autre, c'est Tamorkan. Khan. c'est tout simplement un champion de Nurgle, mais qui est très particulier, puisqu'il est capable d'habiter un hôte. En fait, c'est pas du tout son apparence, Tamur c'est une espèce de grosse larve, comme un Goahould en fait, qui peut posséder, habiter un, un corps, et s'en servir d'hôte, de, de, de, en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que sa version hôte la plus connue, c'est un ogre. Et spoiler pas les Ogres ils arrivent dans Total War Warhammer 3 Soit dans le POC de base Soit euh, en, en premier DLC Mais ils arrivent Donc le squelette est déjà là, il est déjà animé, donc ça pourrait être l'occasion d'amener justement... Et encore une fois, bah, Tamurkan il s'est battu à l'est, il s'est battu contre des ogres, il les a intégrés, il en a intégré une partie dans son armée. Les ogres du chaos font partie euh, des rosters du chaos, et on sait déjà aussi qu'il y a des figurines qui se sont très très bien vendues. C'est les ogres de la peste, donc des ogres en version Nurgle. Et on sait aussi qu'il y a les ogres mutants, donc euh, voilà, ça fait plein de variétés, donc... Pour le coup, ça serait l'occasion d'arriver Morcan, d'arriver avec toutes les saloperies, toutes les bestioles de Nurgle, Ogre de Nurgle, Ogre de la Peste, Ogre du Chaos, Troll de la Peste aussi, hein, qui sont des versions en gros trolls des marais, mais version Nurgle. Et euh, ce que vous voyez qui chevauche s'appelle qu un Todd Dragon, donc un, un dragon. Euh, dragon grenouille, dragon crapaud, en gros, hein, une grosse bestiole, et euh, bah, du coup ça serait de grosses thématiques liées aux ogres. Et à l'est évidemment donc ça, ça honnêtement moi j'y crois énormément par rapport à la thématique qui est voyage vers l'est en fait hein. donc Tamurkan j'y crois énormément sachant qu'en plus les squelettes d'animation sont déjà pas mal utilisés en tout cas pour les ogres et celui qui est probablement le plus connu et encore une fois V8 oblige, je déteste ce personnage. Je Vraiment, je le déteste. Déjà, son apparence m'oripile euh, parce que c'est tous les clichés qu'on peut avoir sur, les, sur Nurgle. Et en plus, dans l'or, c'est le grand champion d'End Time, celui qui va tout exploser euh, à End Time, massacrer les Bretoniens, l'Empire, tout ça, tout ça. Donc, je déteste et il s'appelle Glotkin. Alors, Glotkin, en fait, c'est trois mecs en un puisqu'en gros vous avez l'enfant le, le, de Nurgle donc le rejeton de Nurgle rejeton du chaos affilié à, à Nurgle qu'on voit ici hein, c'est le gros truc vert là qui ressemble à rien vous avez un sorcier de Nurgle qui est en haut et vous avez le champion de Nurgle qui est aussi en haut et en fait c'est trois frères. Il y en a un, c'est devenu le, le rejeton de Nurgle, il y en a un, il est devenu sorcier de Nurgle, et l'autre, il est devenu champion de Nurgle. Donc, les Glodkin, c'est euh, trois en un, et c'est très très très attendu par les fans. Donc Moi, je déteste ce personnage-là, mais faut tâcher d'être objectif. Il y a de grandes chances qu'il y soit. Euh, Khan, il y a toutes les, les, toutes les thématiques, mais lui, pour le coup, en tant que presque, j'ai envie de dire, mini prince-démon, il pourrait arriver avec les princes démons de Nurgle. Alors, c'est pas un prince-démon, mais je veux dire, ça ressemble vachement à un prince-démon de Nurgle. Donc euh... On pourrait tout à fait l'imaginer dans, dans la catégorie prince démon. En tout cas, il arrive avec les princes-démons de Nurgle. Et enfin, bah, il nous faut un champion. Il nous faut des champions de Nurgle. On a déjà Tamo, euh, Tamurkan en tant que champion normal qui arrivera avec les bestioles et potentiellement les guerriers de Nurgle, tout ça, tout ça. On aurait tout simplement Valnir à côté de ça, personnage encore une fois présent là et qui est extrêmement intéressant parce que justement, il casse un peu tous les stéréotypes des, des, des, des champions de Nurgle qui se ressemblent tous les uns les autres, là, les gros, euh, qui bougent à deux à l'heure, on aurait tout simplement... Un champion de nurgle qui est un mort vivant et ça c'est quand même unique c'est un mort vivant et oui ça ressemble au chier de la mort de warcraft 2 c'est euh, en gros des mecs dans des armures euh, qui peuvent rien faire et qui sont euh, dans... il peut pas faire grand chose et en gros son corps change toujours à l'intérieur et à des mutations mais on le voit pas puisqu'il a toujours son armure noire et l'idée c'est que il est euh... ce qui est intéressant avec lui c'est que c'est un mort-vivant de Nurgle qui est, une, comme j'ai dit, une sorte de chevalier de la mort, mais en plus qui va boire les âmes de ses adversaires. Donc il y a les outils de régénération et on pourrait lui donner des, des, des outils mort-vivants. Et contrairement par exemple à Aranesa, à côté code Vampire, qui est une, un vivant qui dirige les morts vivants Là on pourrait avoir un mort vivant en tant que seigneur Avec les règles de mort vivant qui dirige Des vivants donc ça ça pourrait être assez fun euh, Sachant qu'à côté de ça En champion de Nurgle plus classique On a Feitor que j'ai déjà évoqué Feitor l'impur et on a aussi Festus Festus pourquoi pas en héros de Nurgle Plutôt qu'en seigneur mais pourquoi pas en seigneur aussi euh, Fe euh, Festus, c'est en gros un sorcier de Nurgle, c'est un docteur de Nurgle, donc il file ses fioles, il transforme les gens en rochetons de Nurgle, euh, il balance ses pestes, tout ça, tout ça, mais c'est tous des gros bouffis, c'est pas très très intéressant, je trouve, ils ont tous la même gueule, alors que lui, pour le coup, il a, il a vraiment un, un style unique. Donc Comme je vous l'ai dit, Festus, je vous le présente un petit peu, euh, il pourrait apporter les tout plus d'unités magiques et autres, mais en, je le vois bien en héros, en fait, plus qu'en seigneur. Même si c'est V8, donc il y a de grandes chances aussi qu'il soit en seigneur. À côté de ça, euh, pourquoi pas aussi Festus, pourquoi pas Festus aussi dans le côté Nurgle et Valnir, lui, serait plutôt dans les guerriers du chaos affiliés à Nurgle. Enfin, je vais vous parler du cinquième dieu. Vous allez dire quoi, cinquième dieu Et tout simplement le chaos universel. Hein. Le chaos universel, donc le chaos générique. Et le chaos universel, pour moi, il ne sera pas avec sa faction à part. Pour moi, bah, il reviendra dans la faction guerrier du chaos. Et en gros, le chaos universel sera là dans, lors du rework des guerriers du chaos. Puisqu'ils représentent tous les démons existants et il y a des démons universels, notamment les gargouilles qu'on a déjà vu. Alors les gargouilles, c'est des démons normalement neutres, mais ils ont déjà mis des marques de Zinch et de corne puisqu'on a déjà vu les gargouilles dans le roster de Korn et les gargouilles dans le roster de Zinch avec une forme différente. Donc ce serait l'occasion d'avoir les, les gargouilles normales en fait, en version normale, Noir et rouge à moitié là serait affilié au chaos universel et ce qui est intéressant c'est que ce sera l'occasion à mon avis de rework la faction Gaël du chaos et d'ajouter justement ce côté chemin vers la damnation qu'on avait dans mark of chaos mais là avec tous les dieux présents c'est à dire que en gros ton seigneur tu pourrais le spécialiser par rapport à son arbre et même dans le rework de technologie avoir une technologie où on aurait plus un arbre nurgle plus un arbre zinch plus un arbre slanesh plus un arbre chaos générique et ce qui sera intéressant c'est que dans la spécialisation du personnage et eh bien on pourrait aller justement sur une spécifi une spécialisation et du coup s'il se spécialise il puisse avoir accès à aux démons et aux unités propres à chaque dieu. Comme ça, ça expliquerait pourquoi bah, par exemple Archaon euh, puisse avoir euh, des, des sanguinaires, euh, etc., etc. Donc il y a vraiment. Moi j'aimerais aime, vraiment voir ça en jeu. Et c'est déjà dans des modes, Et j'aimerais vraiment le voir en jeu parce que ce serait enfin un vrai jeu qui pourrait intégrer le chaos comme il devrait toujours être. C'est-à-dire ce chemin de la donation. Là, on est dans. Là je suis très famélique, mais même pourquoi pas. Avoir l'accès au prince démon genre niveau 40. Boum, t'as accès au prince démon si jamais tu fais une quête spécifique pour pouvoir passer en prince démon. Ça pourrait être très très cool. Et d'ailleurs, je vois aussi un système de marque façon outil des orques ou aussi celui de, de, de la forêt avec Drisha où elle peut améliorer les esprits de la forêt et eh bien je pense que cet outil sera utilisé pour le, les guerriers du chaos avec un système de marques, en gros tu comme les orques en fait plus tu prends de bataille, plus tu gagnes des, des outils. les orques gagnent des outils là toi tu gagnerais des marques de faveur des dieux ou des faveurs des dieux et avec ces faveurs tu pourrais améliorer tes unités en leur mettant une marque par exemple tu as ton unité de guerrier du chaos normal. et eh bien tu as suffisamment de faveurs, boum tu lui mets une marque t'as choix entre 5 marques, la marque de zinge qui par exemple lui donnerait de la résistance magique etc et des dégâts magiques, euh, résistance, enfin euh, marque de corne, du coup le mec aurait un bonus, enfin euh, il aurait accès à frénésie, ils auraient accès à la frénésie, euh, Fury etc. Euh, marque de Slanesh où les mecs deviendraient anti-infanterie et euh, ils gagneraient euh, de la résistance physique. C'est un exemple, hein. Nurgle par exemple, où les mecs gagneraient plus en points de vie et feraient des dégâts de poison. Donc ça pourrait être une marque comme ça et KO universel, je sais pas, euh, le bonus de charge, j'en sais rien. Mais du coup, faire en sorte qu'on ait les 5 aspects. Euh, soit KO universel, donc en gros, enfin, et les 4 autres dieux. Ça pourrait être assez intéressant dans cette idée pour euh, vraiment avoir ce sentiment d'avoir qu'un régiment ait choisi tel dieu, etc. Euh, ou en tout cas qu'il était favorisé par un dieu en particulier. À côté de ça, pour les guerriers du, du chaos, avec le rework pourrait arriver aussi, hein, comme je l'ai déjà fait dans la vidéo sur le 1 et le 2, euh, tout simplement des héros qui sont un peu délaissés et notamment je pense à Vardekrom. Vardekrom, c'est le bras droit d'Archaon et je le vois bien arriver en héros spécifique à Archaon ou en deuxième seigneur. En gros Archaon pourrait commencer à deux seigneurs ou un seul, mais directement avec euh, des quêtes, il pourrait débloquer l'accès à Krom assez vite, ou alors en bataille, un petit peu à l'image de Krell pour me... mais c'est dommage parce que sur le papier ils étaient séparés donc en seigneur ce serait plus cool mais bon je sais pas comment ils l'intègrent mais ils pourraient intégrer Vardek Krom qui est quand même le bras droit d'Archaon donc sur le papier c'est quand même pas de la merde et euh, ça serait son héros spécifique ou son seigneur spécifique et avec le rework un plus démoniaque donc comme je l'ai dit bah, l'accès à tous les démons, hein, de, le fait qu'on puisse Côté Guerre du Chaos, avoir des, des porte-pèces, des démonettes, euh, des, des horreurs roses, des horreurs bleues, euh, etc. Euh, eh bien, on pourrait avoir également accès aux gargouilles, du coup, comme je l'ai dit, mais aussi d'autres créatures démoniaques. Par exemple, les Mutalita Vortex, les Carnabrutes. Mutalita Vortex, c'est une espèce de gros neneuil euh, qui euh, transmute tout le monde autour de lui. Euh, le carnabrut, c'est... C'est euh, une espèce d'ours, enfin c'est pas un ours, je sais même pas comment ça se dit enfin, C'est Scarabrut, on dirait il a un nom de Pokémon, je suis désolé Enfin c'est une espèce de gros ours mais sans fourrure et euh, il casse tout <rire> À côté de ça on aurait l'Hôtel du Chaos, donc c'est comme l'Hôtel du Chaos des Norses, Sauf qu'il n'y aurait pas de mammouth. là c'est directement des espèces de, de mecs démoniaques Des espèces d'ogres démons là qui, qui soulèvent un hôtel du Chaos On pourrait avoir du coup les Ogres du Chaos les ogres mutants, euh, les chimères aussi qui en gros est une espèce de manticore géante à trois têtes euh, et les troupes régulières des guerriers du chaos associés à un dieu par exemple tu construis le bâtiment de cornes, l'hôtel de corne et boum t'as accès aux guerriers de corne euh, euh, des guerriers normaux de corne qui sont pas les guerriers du chaos normaux ça pourrait être aussi intéressant sachant euh, qu'on a euh, voilà tout ce roster qui pourrait être mis en plus euh, donc ça moi personnellement c'est quelque chose qui me plaît bien et enfin on a euh, évidemment le seigneur légendaire qui arriverait avec le reward guerrier, de, euh, de, je l'ai déjà un petit peu tease, mais le seigneur légendaire qui est très très très très attendu et qui arriverait avec le reward guerrier du chaos, hein, ce serait Bellakor Belacor, euh, qui est tout simplement le prince démon du chaos universel, c'est-à-dire qu'il a été élevé au rang de prince démon par les quatre dieux. Chaque champion, chaque seigneur qui est devenu un prince démon, maintenant est un prince démon associé à un dieu. Pas pour rien parce que Bellacor en fait dans Warhammer Fantasy c'est le seul. Parce que dans Warhammer 40 il y a des princes démons euh, universels mais dans Warhammer Fantasy il n'y en a qu'un, c'est Bellacor parce que bah, justement Bellacor il était euh, le premier prince démon et en tant que prince démon et bah, il a pris la grosse tête. C'est-à-dire que comme il a eu les marques des quatre dieux il a pris la grosse tête et il a commencé à se dire je pourrais être le cinquième dieu. Les autres lui ont dit lui ont tout de suite dit « calme-toi mon grand <rire> » et du coup il a été maudit et en gros c'est un peu le pape du chaos c'est-à-dire que pour lui rappeler euh, pour lui faire euh, révéler sa fierté on va dire et eh bien dès que les, les dieux voient un champion le champion l'élu euh, de l'apocalypse tout ça tout ça et eh bien le, le seigneur de la fin des temps par exemple Archaon et eh bien Belacor doit arriver se prosterner devant Archaon et lui, re, lui donner la couronne du chaos donc ça ça pourrait être l'occasion d'avoir juste... c'est pour ça que je vois vraiment dans le guerrier du chaos parce qu'il est très lié au champion du chaos, donc voir vraiment Belacor qui arrive et qui serait plus spécialisé par exemple sur les démons, euh, sachant qu'en plus il a un passif avec Albion, j'avais dit que j'en reparlerai en fin de vidéo, il a un gros passif avec Albion vu que c'était celui qui était responsable de l'événement qui était dans la fin des années 90, début des années 2000, euh, à Albion et qui était la représentation des... de, de l'Albion chaotique, donc il pourrait en plus le foutre en Albion ou ailleurs bien sûr, mais ça pourrait être assez intéressant de le mettre là-bas. Comme j'ai dit, il pourrait être spécialisé dans les démons plutôt que le... Plutôt que les autres, on va dire, ça lui fait vraiment une spécificité. Et à côté de ça, pour ce qui est des factions déjà existantes, il y aura probablement comme les bêtes euh, bah, le rework aussi avec le système de pas de pierre des hardes mais probablement d'hôtel du chaos où pff, tu construis un hôtel, boum, ça garde les, les endroits. Je, je vous passe les détails. Hein. Si vous avez joué Umbet avec le rework, vous savez à quoi ça ressemble. Il y aura probablement un système similaire. Hein. Le système Humbet était aussi là pour tester un peu des trucs. Donc, à mon avis, les guerriers du chaos auront un système assez similaire. Sauf que eux, en plus, ils auraient d'autres choses en plus, et là, les hommes seront en mode. Et nous aussi, on en veut. <rire> et derrière, factions. Euh, les factions aussi, comme pour les hommes seraient vraiment uniques parce que le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, si vous voulez jouer en coop, Gaël du Chaos, vous pouvez pas. Vous pouvez pas jouer Sigval des Il y en a un des deux qui doit jouer euh, Archaon et l'autre, bah, faut qu'il joue une autre faction chaotique. Il peut pas jouer euh, Sigval. Donc, comme pour les hommes ça risque de se split en trois. Ça restera toujours la faction Gaël du Chaos, mais on aurait trois factions la faction d'Archaon. Euh, la faction d'Archaon, d'ailleurs, j'ai... Euh... Oh, ça m'énerve, je me la suis pas noté. Et elle a un, un nom, je crois que c'est les Lames du Chaos, un truc comme ça, ou les Lames, euh, les, Lames, euh, les Lames de la Fin des Temps, il y a un truc comme ça. Archaon a en plus sa faction à part, donc à mon avis, ils l'utiliseront. Euh, à côté de ça, on aurait Sigvald, qui aurait sa propre faction aussi, et là, ce serait plutôt les troupes de Sigvald. Et enfin, on aurait les Guerriers de Sigvald, qui seraient des Guerriers du Chaos, mais avec des versions blanches, dorures, etc., et roses, comme pour Sigvald et Collec qui aurait son armée unique aussi. Alors, personnellement, ce que j'espère aussi avec Arcaon, c'est qu'il refasse les, les modèles, enfin, pas, pas les modèles, mais juste le schéma de couleur, parce que les guerriers du chaos, actuellement, je les trouve immondes. C'est-à-dire qu'ils sont gris, dégueulasses. Alors ça, vous le laissez à Collec parce que de toute façon, il s'en fout, il il fera pas de, de guerriers du chaos, donc vous les donnez à Collec comme ça, pas besoin de les retravailler. Par contre, Arcaon, s'il vous plaît, Arcaon, c'est LE chevalier noir. Mettez-lui des guerriers du chaos noirs les grosses armures noires de Guerrier du Chaos, avec des capes rouges, là, ça pète. Et c'est comme ça qu'il Archaon en plus. Armure noire, cape rouge et marron. Mettez ça au, au Guerrier du Chaos d'Archaon, là, on va kiffer. Ce sera cool, ce sera beau. Pas ces armures grises dégueulasses avec de la rouille, là, ça ressemble à rien. Mettez ça à collègue, les armures rouillées, lui, il s'en fout. <rire> Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle aura été longue. Et c'est que la partie 1 des races de Total War 3, puisque dans la partie 2, eh bien, on attaquera tout simplement... On attaquera tout simplement euh, le rappel des seigneurs légendaires qui pourraient sortir pour Katei. Euh, pareil, euh, pareil pour Kislev. Et potentiellement les autres factions qui pourraient arriver. Donc je ne vais pas en dire plus. Ça sera dans la partie 2 des vidéos. Euh, enfin de la vidéo sur les races de Total Warhammer 3. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos, vos avis en description. C'est toujours un plaisir de vous lire en commentaire. N'hésitez hein, pas à liker tout ça. Tout ça. Bisous. Hey, salut, c'est J'entends cette musique ton arc. Si jamais tu veux pas que je débarque chez toi et te tu es trop avec ma mais... grosse c'est pas maudite J'ai intérêt à liker cette vidéo, la partager autour de toi, et suivre ma galère sur Twitter et Facebook. Et ça vécu aussi, hein T'as pas oublié, enfoiré <rire> <rire> Oh ben.